Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, Top Player Podcast, nous allons vous détailler la meta-game de Warhammer 40 000. Nous allons vous la classer dans euh, des catégories de façon à positionner les codecs selon leur rang de puissance. Pour l'occasion, je reçois trois excellents joueurs, trois compétiteurs, Aimé, Manix et Bob qui vont se présenter à vous dans un instant. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je vous invite à claquer le pouce bleu, euh, comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous retrouver sur notre site internet. Vous avez tout plein de liens dans la description. Voilà, ceci étant dit, je vais présenter mes invités. Vous en connaissez certains, euh, vous en connaissez certains, et euh, vous allez découvrir euh, Bob avec nous. Et d'ailleurs on va commencer par toi Bob, euh, on va commencer bah, par te, te découvrir, c'est la première fois que tu interviens sur Creative Wargame. Euh, comment vas-tu Bob et euh, que peux-tu dire de toi à nos abonnés Eh bien d'abord bonjour à tout le monde, je suis ravi d'être parmi vous euh, pour euh, ce superbe podcast. Euh, donc moi je suis un vieux joueur, donc euh, les gens m'appellent Papy Bob souvent, puisque j'ai commencé à jouer en 1994, donc autant dire que des versions j'en ai vu passer. Euh, j'ai toujours été un tournoyeur, j'ai arrêté en V6, V7, euh, parce que les choses de la vraie vie ont fait que, et je suis revenu avec la V8, et pour donc, cette saison de la Ligue, je suis mercenaire euh, dans l'équipe des Bisounours. Ok, super euh, ben bah écoute, euh, bienvenue sur Creative Wargame, et, euh, et puis bah, tu, tu vas avoir l'occasion de nous partager ton expérience de jeu, ton expertise méta, donc on est, on est très content de te recevoir. On est très content aussi de recevoir euh, notre ami Manix, euh, qu'on ne présente plus sur Creative Wargame. Euh, Manix, comment vas-tu Eh bien, bien vivant déjà, il paraît que c'est une bonne chose dans cette période <rire> <rire> Ok, euh, ta saison de, de jeu, toi, s'oriente comment Eh bien, une sacrée saison, mine de rien, puisque euh, puisque, puisque muté, muté d'équipe euh, plusieurs fois, dans plusieurs sens et tout, c'est formidable, je rencontre des gens, j'adore. Et mine de rien, un sacré L3 qui se prépare, un sacré, sacré, sacré Big qu'on que, que j'ai joué du coup, pour le cartel, qui était une expérience exceptionnelle, et je pense honnêtement que c'est un des... Un des plus gros tournoi que j'ai fait en 10 ans de jeu et c'était euh, mon dieu mon dieu que j'étais content d'être là ok ouais, super et eh bien écoute on est encore bah, nous aussi on est très heureux de te recevoir c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous euh, d'avoir ta bonne humeur euh, sur euh, sur nos vidéos et nos podcasts euh, donc euh, on sera ça, aussi attentif à ton retour d'expérience sur tout ce qu'on va partager dans cette vidéo et enfin on ne la présente plus aimé euh, aimé euh, comment vas-tu bah écoute, ça va, je suis contente d'être là, euh, contente de, de débuter cette nouvelle année euh, en parlant de 40k, c'est très cool, voilà. Ah bah c'est super, aimer évidemment joueuse tyrannide. Manix, toi tu es plus euh, orc, même si chacun d'entre vous hein, maîtrise divers codex, mais on va dire votre faction de cœur, euh, aimer les tyrannides évidemment. Manix, les orques et Bob. Un joueur d'Esgard, donc c'est cool, on a différents types de codex, moi j'ai pas de codex, moi je suis je suis à aco ça euh, J'ai essayé de faire une blague avec Apatride à Codex, mais j'ai pas trouvé, il n'y a rien qui m'est venu, vous m'excuserez. Euh, donc voilà, moi j'ai pas de codex, j'évolue euh, au bon gré de, de, de l'évolution du jeu et j'en suis euh, tout à fait saucé. Euh, on va contextualiser cette review Metagame dans un premier temps pour un petit peu vous présenter euh, l'axe de réflexion que euh, nos invités ont eu pour établir ce classement et, et un petit peu le, le placer temporellement. Je vais donc laisser la, la parole à Bob euh, qui, a, qui nous a fait un super, euh, un, un super classement euh, avec, avec vous deux mais aussi euh, une analyse un petit peu détaillée. Donc Bob, comment tu pourrais expliquer à nos abonnés euh, l'approche euh, qu'ils peuvent avoir sur ce classement Metagame alors ce qu'il faut prendre en premier compte aujourd'hui, en prendre en compte dans un premier temps, c'est que euh, nous sommes sur la fin d'une saison. Donc en fait le contenu qu'on va vous proposer ici et ce classement, c'est la photo, à l'instant où je vous parle, euh, de, ce que, euh, de ce à quoi ressemble la méta. Euh, on sait tous que euh, le chapter à prof de 2022 arrive à grands pas et donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter un bilan de cette dernière saison. Et euh, potentiellement, dans trois mois, refaire un nouveau bilan pour voir comment les choses qu'on vous présente ici, euh, elles ont évolué. Il y a deux choses à prendre en compte. Euh, le, la première chose, c'est que quand on va dire qu'une armée, elle est dans tel ou tel tiers, euh, on ne dit pas que l'armée est forcément ultra forte ou ultra faible. Hein, il y a toujours des concepts à faire. C'est juste qu'on la positionne par rapport à ses résultats en solo et par rapport à différents euh, éléments. Voilà. Okay. Et, euh, et la seconde chose, euh, pour faire ce classement, on s'est basé sur différentes choses. Est-ce que les armées ont des mécanismes V9 Est-ce que leur gameplay a des affinités sur la V9 euh, Comment elle se place au niveau attrition, au niveau prise de table Et puis bien évidemment, hein, les scores de tournois et, euh, et l'analyse des différents win rates. Ok, super. C'est complet, c'est carré, c'est clair, euh, c'est génial. Euh, donc, comme tu l'as dit, on, on, on va être amené à, à réitérer l'exercice pour avoir un suivi. Euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de classement méta. Je sais que c'est aussi... Euh un, un type de format de vidéo que nos abonnés apprécient, donc là pour nous ça va être le moyen de figer ça, on va aussi, euh, bah, ça va nous permettre aussi de voir évoluer dans le temps ce classement, euh, jusqu'à présent on s'était pas donné cette, on va dire cette pérennisation de format, c'est à dire qu'on faisait souvent des one shots en, en parlant du de temps en temps de méta, euh, à, à, à un peu n'importe quel moment euh, là je trouve que le moment est bien choisi comme tu l'as précisé avec l'arrivée du CA 2022, et, euh, et pourquoi pas, ouais, un un, un focus méta tous les, tous les trimestres euh, qui permettrait de, de, de, de faire descendre ou de faire monter des codex dans les classements, dans les win rates, etc. Ça sera très bien. Donc, euh, donc voilà, à suivre à, suivre, à avec attention sur le long terme. Je vous propose immédiatement qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le classement. Alors, je dédramatise un propos de suite parce que j'ai l'habitude qu'on nous fasse la réflexion. Euh, on parle de tiers, mais il y en a quatre. C'est parce que tiers n'est pas le tiers français qu'on connaît, un tiers, deux tiers, trois tiers, mais bien tiers qui représente en fait en, en, dans un anglicisme certain euh, des catégories. Donc c'est pour ça que vous avez en fait quatre parties, mais qu'on les appellera des tiers. Il y a 4 quatre, euh, quatre tiers donc, dans ce classement, le tiers bas... Euh, ce qu'on pourrait appeler les, les tiers moyens, qui sont le 3 et le 2, avec un tiers moyen, un haut, un tiers moyen haut et un tiers moyen bas. Hein. Et ensuite, le tiers haut, le top tiers, euh, qui sera donc la première catégorie. On va partir du plus bas pour remonter vers le plus haut. Et euh, j'ai bien envie de laisser la parole à Aimé pour qu'elle nous rentre dans le détail de ce tiers euh, bas, le tiers 4, les, euh, les abandonnés de la V9. Les pauvres petits chats. Euh, alors, bah déjà, euh, en gros, ce qu'il faut voir pour donner un exemple un peu pratique de, de ces différents tiers, c'est que le tiers 4, c'est globalement euh, les codex où quand vous allez en tournoi compétitif, euh, vous allez avoir du mal à rentrer dans vos comptes et de faire plus de victoires que de défaites. Voilà. En gros, c'est des codex où il y a une certaine difficulté soit euh, dans la macro de jeu, soit au niveau du scoring, soit tout simplement des, des mécanismes qui se sont fait détruire, euh, je pense notamment au QGN Stiller et à l'Imperial Fist par exemple, qui ont des concepts V8 finalement et la version ayant changé, euh, bah, nécessairement euh, ce qui marchait ne marche plus et quand c'était votre seule façon de, de, de faire en sorte que ce codex fonctionnait, bah, ça vous place euh, en difficulté euh, face à des codex qui ont pu avoir des mises à jour ou des choses comme ça. Euh, on va commencer donc par le Genestealer Cult euh, qui est donc un codex euh, qui avait brillé euh, assez fortement en V8, et qui malheureusement euh, s'est fait, euh, fait alpaguer un petit peu par la V9, euh, à travers les, déjà les, les points de commandement, la génération des points de commandement, euh, des mmh. mécaniques basées sur beaucoup de personnages qui sont très fortement sanctionnés aujourd'hui, et euh, avec une difficulté du coup à scorer du secondaire, euh, même si c'est le secondaire, ils s'en sortent encore un peu à travers les brouilleurs, à travers les engagés sur tous les fronts et à travers éventuellement des, des actions de type euh, prise d'objectif rapidement, on pense à la FEP à trois pas par exemple. Euh, malheureusement, c'est des choses qui ne sont pas pérennes et en fait, vous allez exploser des ressources qui vont se faire détruire très rapidement par votre adversaire et surtout une difficulté assez forte à scorer du primaire. Euh, donc cette armée a quand même de grosses difficultés. Fort heureusement, euh, son codex est arrivé. <rire> Euh, donc euh, je vous rassure euh, le, le nouveau codex va, va forcément remonter le, le cul de -gène, mais à l'heure actuelle c'est un codex qui avait quand même des difficultés à s'épanouir dans la version euh, et c'est la raison de son positionnement euh, aujourd'hui euh, voilà donc, effectivement, un pas de prise en compte du codex V9 Kulgen cool Sealer. Donc, on peut s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois à le voir. Euh, bah, en même temps, il est tout en bas, donc il peut pas aller plus bas. Hein. Euh, à le voir vraiment remonter dans le classement. Euh, toujours dans ce tier 4, euh, et pour parler encore une fois des codex qui vont arriver très fraîchement, on a le taux Et euh, qui de mieux que Manix pour nous parler taux. Ça, le taux, c'est un codex pareil à la version précédente. C'était un très bon codex qui fonctionnait très bien sur ses objectifs. Et malheureusement, il a été complètement cassé dans sa mécanique puisque la l'attrition, la, le fait de détruire les adversaires, ne permet plus de scorer autant que ce qu'il faisait dans les versions précédentes. Et malheureusement, le codex manque de ressources qui lui permettraient principalement de prendre les objectifs primaires. De toute façon, on va se rendre compte que le tier 4 euh, réunit à peu près tous les codex qui ont la difficulté à scorer les objectifs principaux euh, de notre jeu actuellement et le taux manque de mécanique de la version actuelle tout bêtement il a peu de réduction de dégâts voire pas de réduction de dégâts il n'a il pas de, de capacité à à projeter des unités au bon endroit au bon moment, alors bien sûr les crises peuvent faire des faibles bien sûr quelques unités forgeboard permettent d'aller très loin très vite, mais elles n'auront pas la résistance pour ensuite être capable de tenir un objectif pendant un tour. Au mieux du mieux on peut espérer qu'elles vont contester l'objectif adverse, mais en fait ça va être difficile d'assurer votre scoring sur tout le long de la partie. Et puis, eh bien, le fait est que les dégâts multiples, eh bien, ça ne lui fait pas plaisir du tout euh, auto, autant pour le fait qu'il en manque que pour le fait qu'il en souffre. Donc, on se retrouve avec un codex eh bien, qui, manque, qui manque actuellement de, de, de tir force, force 18, de dégâts 12, de BM à gun Mais bien heureusement, bien heureusement, les voix de 40K nous écouteront et tout cela arrive fort bientôt. Yes, euh, pareil, codex Codex en approche imminente. Euh, on reste toujours dans ce tier 4, et euh, cette fois-ci, euh, eh ben écoute, c'est triste pour eux, mais on a des Space Marines en fond de classement. Euh, Bob, la Raven Guard et les Imperial Fist euh, caressent délicatement euh, l'arrière-train du Gen Stealer Cult et des Taux. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus alors en fait, il euh, y a quelque chose qu'il faut d'abord considérer, c'est que euh, le collecte Space Marine il est sorti en early version, et en fait il y avait la période pré-Druckary et post-Druckary. Vous verrez, on y reviendra à quelques autres moments là dans ce, dans ce top, notamment quand on parlera du Necron et de la Desgarde. En fait, aujourd'hui, le, le Space Marine, euh, quand il compose sa liste, lui, il a, des, il a quand même des contraintes. Et puis, euh, et puis on a des, des prédateurs du Space Marine qui sont des codex qu'on verra plus haut, qui ont quand même des fortes capacités à saturer à force 5, à force 6, PA-1, PA-2. Et ça, quand vous avez votre armure énergétique, une endurance de 4 et de PV, eh ben, ça, ça part quand même relativement vite. Et euh, bah, pour l'Imperial Fist et la Raven Guard, en fait, euh, leurs suppléments, ils avaient des mécaniques qui étaient somme toute intéressantes en fin V8, mais en V9, eh ben en fait, leurs bonus leur permettent pas euh, de sortir du lot, contrairement à, à d'autres chapitres Space Marine qu'on qu verra plus haut. Donc, euh, la plupart, en fait, de leurs bonus sont devenus plutôt anecdotiques, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve malheureusement avec euh, vraiment du Space Marine euh, vanille de, de milieu de gamme. Et, euh, et ça, en fait, ça ne leur permet pas actuellement de, de performer dans la méta. Mais on verra assez rapidement qu'ils ont euh, des copains d'autres de, chapitres qui sont là pour euh, rehausser la dignité de ce codex Space Marines. On a aussi en dans ce tier 4 euh, les Space Marines du Chaos euh, qui attendent fièrement leur deuxième PV. Euh, Aimé, euh, je sais que tu aimes troller sur ce PV manquant des SMC. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette faction bah, écoute, je, je pense que c'est une faction qui, qui, qui a en fait le pareil, ce, ce problème d'être aujourd'hui euh, plus adapté finalement, euh, même s'il y a des choses qui sont fortes, notamment le, les mécanismes de corps qui n'existent pas encore et donc qui permettent de buffer certaines unités de manière assez indécente. Euh, mais en fait, on se retrouve un petit peu avec un problème de, de prise de primaire en fait on peut jouer l'agression, on peut jouer le trade, euh, le trade est quand même pas évident parce que les unités qui sont impactantes coûtent cher et surtout sont fragiles du fait que c'est un PV. On peut penser au Terminator euh, Slanesh par exemple, qui ont des faibles charges automatiques, c'est une unité qui est, qui est très forte, hein, qui, va, qui va nettoyer à peu près tout. Euh, L'ennui c'est que derrière il euh, n'y a pas de transhumane, euh, vous êtes en 2+, 5+, donc le, tout ce qui est dégâts 2 va se régaler, il y en a partout dans la méta, c'est compliqué, c'est compliqué et, et même s'il y a quelques pépites dans le codex, euh, on peut penser au Decimator par exemple, ce genre de choses, c'est quand même des choses qui se font taper assez fort par, euh, par l'équipement V9 des autres codex et on a du mal à, à construire des bulles de très... Euh, très tranchant et en fait, enfin euh, tranchant on va pouvoir le faire par exemple il y, y a des listes qui ont été proposées par Biolix euh, au Creative War Games Championships par exemple qui sont des listes avec euh, du punch du répondant et on se rend compte qu'on a quand même du mal à, à préserver à préserver son scoring au primaire notamment et que toute ressource qui est exposée va, va en fait faire son travail mais va mourir assez facilement derrière c'est compliqué, voilà, donc c'est clairement un codex qui, qui va gagner avec un, un codex V9 prochain, mais qui, voilà, qui a du mal à sortir la tête de l'eau en solo, euh, donc, euh, donc voilà, c'est la raison de son et positionnement. Puis, et puis, place. ma chère aimée, c'est un codex aussi qui tient sur les soupes et sur les dreadforge world, essentiellement aujourd'hui. Hein puisqu'ils n'ont pas les mécaniques V9. Donc euh, ça tient sur des petites choses, et, et il est temps quand même que nos amis SMC récupèrent leur nouveau codex. Que les dieux du chaos vous entendent. Toujours dans le tier 4, on a euh, les Aeldari euh, Craftworld, hein, enfin le, le codex Craftworld, euh, qui, euh, qui lui ne euh, devrait pas tarder à arriver aussi. Normalement, hein, on commence à avoir beaucoup de figurines teasées par Games Workshop, mais qui pour l'instant est à la ramasse. Euh, Manix, je sais que tu es un joueur euh, Craftworld à tes heures perdues. Euh, que penses-tu de, de ce codex dans, dans ce classement ah mais moi je les aime de tout mon cœur, mais malheureusement oui, c'est aussi un codex qui manque de, de, de mécanique actuelle. Euh, il va avoir besoin, il va avoir besoin de se réinventer et sur le psy et sur euh, les choix de secondaire. Généralement, on a une vraie difficulté à tenir, bon, toujours tenir le primaire parce qu'on manque d'unité euh, endurante. Et généralement, on va aller compenser ce défaut en l'alliant à l'arlequin. On va dire que c'est la grande, c'est le grand avantage de l'Aildari, c'est qu'il peut s'allier avec l'arlequin. Mais s'il si ne pouvait pas faire ça, c'est un codex qui manquerait fondamentalement de, de ressources pour tenir la longueur. Au bout du deux, troisième tour, c'est un codex qui s'essouffle. Alors, on a ceci dit des mécaniques, on commence à avoir apparaître là, avec ce, ce codex Aildari, des, des mécaniques qui ressemblent à des mécaniques de V9, c'est-à-dire des mécaniques de, de double mouvement, des mécaniques qui donc permettent d'aller contester les objectifs, qui permettent euh, de, de, de faire pulluler les blessures mortelles. Mine de rien, on, on a un psy qui est très efficace là-dessus, mais qui fonctionne à partir de quelques petits pouvoirs, quelques, petits, quelques petites entrées. Et ce connex manque de, de diversité. Il manque, euh, j'allais dire d'originalité, mais presque en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines entrées, comme les Reapers, comme les, comme les, les, les sorciers qui sont... Juste évidente, comme les Shining spire actuellement. Le Night Spinner. Mais... Et également le Night Spinner. Euh, donc des, une très bonne mécanique hors ligne de vue, ce qui est aussi une, une, une capacité très forte en V9, mais on va manquer de réduction de dégâts, mais on va manquer en fait, de, de souffle, et c'est surtout que ses concurrents font tellement mieux. en fait On va voir petit à petit les divers codex, mais le fait est que les adversaires du Craft World eh bien, font ce que fait le Craft World en mieux. Donc autant qu en équipe qu'en solo Et eh bien il va souffrir de la comparaison ce codex Ok je vais te garder Vanix euh, Sur le prochain codex Parce que je sais que tu es aussi un joueur Astra Militarum euh, Oui c'est mes chéris L'Astra Militarum <rire> est aussi euh, Dans le tiers 4 de notre classement euh, Je sais que toi Tu avais une hésitation euh, On en a discuté euh, Vous en avez discuté en amont aussi euh, Pour toi c'est un codex qui est un petit peu entre les deux tiers Qui, qui passe sa place Vraiment de manière euh, un fixe sur le tier 4 ni sur le tier 3 mais reste que c'est un codex V8 qui euh, rabale un, un peu au classement est-ce que tu peux nous en dire plus Exactement c'est un codex qui malgré enfin de par la diversité des unités qu'il a euh, accessible par son codex et par Forge World il devrait avoir en fait tout ce dont il a besoin pour être un bon codex. Or, lui, il souffre cruellement de ne pas avoir de mécanique V9. Euh, Qu'est-ce que j'entends par des mécaniques V9 Eh bien, ça va être les, les règles que, que, que les grands codex euh, utilisent, usent et abusent. Euh, que ce soit, évidemment, le fait d'avoir des mécaniques de fight last, euh, de, fin, qui obligent à frapper en dernier, euh, de réduction de dommages. Alors, l'Astra en a un petit peu, mais fondamentalement pas assez euh, de redéploiement d'infiltration euh, de double mouvement et et ou de de stratagèmes de stratagèmes de, stratagème de, de, de connex en fait et, et le fait par exemple le simple fait de ne pas être capable de repousser les infiltrations de repousser les les faits pas adverses c'est un énorme problème pour l'astra actuellement parce qu'il va subir constamment les décisions du jeu de l'adversaire. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait des unités euh, comme le Tank Commander, qui est juste l'unité de tir la plus puissante du jeu actuellement, qu'on ait des unités comme euh, les Sions et on peut mettre 60 plasmas dans une, dans une armée, c'est beaucoup trop marrant, mais bah, vos plasmas ils vont arriver à un moment et à un endroit ciblé de la table qui va être décidé au final par votre adversaire parce que lui est capable de faire des cordons, parce que lui est capable de vous repousser, parce que le, les tirs en ligne de vue qu'on a ne sont pas suffisants. C'est triste à dire, la Manticore c'est super, mais c'est pas assez, ça tue deux Space Marine en statistique, une Manticore. Et en fait, on va manquer d'outils pour être capable d'embrayer le jeu adverse et au bout du tour 2, tour 3, eh bien, on va s'essouffler. Se re... Pourtant, c'est un codex qui a eu ses heures de gloire, là, euh, les... les six mois passés. Hein. Enfin, euh, moi, j'ai gagné un tournoi avec, je ne peux pas m'en plaindre. Mais on a nerfé les... Les... les canassons. Excuse-moi, quand, je tu, parles si de... Excuse quand de quoi, tu parles donc... de canassons, tu parles des cavaliers d'escorp. Hein. Tout à fait, et euh, c'était une unité bah, qui permettait en fait de pallier un petit peu ces défauts-là, c'est-à-dire d'aller prendre les objectifs et de les tenir. bon Maintenant, c'est plus compliqué de le faire. Euh, on a essayé de les allier avec les avec les Imperial Knights aussi, ce qui n'était pas une mauvaise idée, mais euh, au final, l'Imperial Knight euh, s'en sort pas trop mal par lui-même, donc est-ce qu'on a besoin d'y mettre quand même de, de l'Astra La dernière sortie est très, est très intéressante, la sortie Kadia aussi permet de, de, de donner du punch euh, à quelques entrées, mais au final, c'est un codex qui va être bon en allié, et tout seul, eh ben, il, va, il va manquer de mécanique. Et s'il est bon en allié, c'est parce qu'il se retrouve avec des codex qui vont combler ses lacunes. Ok, ce qui clôture globalement notre tier 4. Euh, je rappelle encore une fois que euh, bah, c'est un, un classement aussi qui se veut compétitif. Donc dans des oh. milieux de jeu euh, qui sont un peu un peu plus cloisonné, je pense, au club, aux associations, avec des joueurs qui ont, qui ont leur armée récurrente, etc. C'est peut-être un classement qui ne prendra pas sa place, mais là, on est vraiment sur une visio compétitive du jeu, euh, et surtout que euh, ces armées, hein, l'essentiel, hormis la Raven Guard et l'Imperial Fist, tous les, les codex, qui sont tier 4, n'ont pas de codex V9, et donc, on espère bien qu'ils vont pouvoir euh, se, se, se briller un peu plus dans le classement à l'arrivée de leur codex. On passe immédiatement... Ouais, Vas-y, Bob, tu voulais dire un mot je, je, je voulais juste rajouter un truc euh, par rapport à, à ce que tu, tu disais. Ils n'ont pas leur codex, et donc surtout, vous pouvez remarquer que ces factions, outre le ravengarde et, et l'IF, ils n'ont pas leur secondaire de codex. Et aujourd'hui, avoir un secondaire de codex V9, ça change beaucoup de choses en termes de scoring. Alors, petite, toute petite parenthèse que je me permets, c'est que sur le, oui. les prochaines sorties, on va avoir des secondaires... Euh, pour les factions qui n'ont pas encore de codex. Notamment, on a déjà vu passer le secondaire Astra Militarum, le secondaire Space Marine du Chaos. Ces codex-là qui n'en ont pas vont en avoir de façon à, à pallier un petit peu l'attente de, de, de l'arrivée des mécaniques V9. On passe immédiatement sur le tiers 3 euh, comme on l'a dit donc un tiers deux tiers 3 c'est ce qu'on pourrait on pourrait les, les scinder dans un même tiers qui serait un petit peu le, le tiers mou avec des valeurs hautes et des valeurs basses là on les a divisés en deux donc dans le tiers 3 euh, on va retrouver euh, on va retrouver sans plus attendre euh, un Codex euh, qui, qui souvent est en fait une liste qu'on a vu beaucoup tourner en début de version, mais qui au final ne tourne plus maintenant avec tout ce que la V9 a pu apporter dans, euh, dans le jeu. Euh, je parle évidemment du codex démon du chaos. Ouais, ben en fait, le, le problème de ce codex, c'est que quand, à ces grandes heures, euh, on jouait des, des keepers, des vachettes, et qui avait quand même une létalité. Euh, assez violente pour, pour la, le début de V9 et une mobilité également plutôt, plutôt agréable. Euh, et en fait, ce connexe a, a décliné de plus en plus euh, parce qu'en fait, les monstres ne volant pas, euh, et ben en fait, on devait les exposer à un T1. Et au début de la version, ça s'envisageait, parce que finalement, euh, tomber un keeper, euh, c'était pas forcément simple. Euh, voilà, aujourd'hui, ça se fait très bien. <rire> ça se fait très bien, et, et quand vous ne commencez pas avec ce genre de liste, vous allez bien savoir que dans ce type de liste, il n'y a clairement pas, euh, il y a pas de plan, enfin, il n'y a qu'un seul plan, c'est-à-dire qu'il faut foncer vers l'adversaire et le, et le découper. Euh, donc en fait, si vous vous retrouvez à subir deux phases de tir adverse, euh, bah bien souvent, votre, votre létalité est trop amoindrie pour que vous puissiez vous pu, vous pouvez, euh, développer votre jeu agressif et vous, vous allez vous retrouver à, à essayer de sauver les meubles alors que la liste n'est pas prévue pour. Euh, voilà, c'est la raison pour laquelle cette armée est quand même pas mal décliné, surtout aujourd'hui dans une méta véhicule, et donc euh, une méta véhicule, bah, ça tape aussi les, les monstres. Donc c'est assez compliqué. Il y a malgré tout eu un ajout important à la personne de Bellacor qui a donné un petit peu de punch à, à cette liste-là. Il euh, faut savoir que Bellacor est très pénible à tomber au, au tir. Donc euh, entre guillemets, est-ce qu'on l'ignore, sachant que quand vous ignorez Bellacor, lui vous ignore pas euh, Ou est-ce qu'on tente le kill de Bellacor au, au risque de le louper Dans ce cas-là, c'est quand même un peu compliqué. Mais malgré tout, ça reste quand même une, une option de jeu un peu... Euh, encore un petit peu pas au niveau d'un tiers 2 ou d'un top 1, clairement. Euh, mais voilà, il y a des options. Y a, moi, je trouve aussi un problème de rejouabilité avec cette armée. C'est-à-dire que bah, vous jouez 3 keepers, vous accord d'accord, et 2-3 et unités de scoring, bon, bah, vous jouez ça 2-3 fois après, ça a tendance à se répéter. Le, le jeu est connu, donc il y, y a assez peu de pièges pour votre adversaire. Euh, voilà. C'est un, okay. un codex qui a clairement ouais. dégringolé un petit peu à travers les L'échelle de puissance des codex V9 qui ont quand même pas mal augmenté. Euh, donc voilà. Et puis pour compléter ce que tu dis, aimé sur ce codex, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout donc des listes Kaiju, donc avec que des gros. Et en fait, autour, il y a toute une myriade de petites unités satellites. Et en fait, les petites unités satellites, ça peut très vite se faire sortir, notamment par les armées qui sont du tier 1, qui ont aussi la capacité de shooter vos gros très très vite. Et, euh, et donc en fait c'est des armées qui sont vite contrôlables, où on peut vite contrôler leur primaire et, euh, et donc étouffer le, le, le jeu démon okay. euh, et, et ça c'est des listes potentiellement avec l'avènement euh, du taux peut-être qui disparaîtront euh, de la méta c'est vrai que c'est un codex qui a énormément souffert au final des nouvelles sorties des, des autres codex parce qu'il était quasiment top au tout tout début de version et euh, en fait les mécaniques v9 ont commencé à se mettre en place et il s'est trouvé absolument pas adapté contre elle et ces mécaniques V9 se sont trouvées pour le coup très adaptées contre lui. Euh, je pense ne serait-ce qu'aux fuseurs avec des dégâts plus 2, ce genre de choses. Et, et que ce soit les versions euh, gros avec, euh, avec les, avec les, les euh, gardins des secrets et tout ce qui va avec, ou les versions euh, masses, donc par exemple on avait joué beaucoup euh, les armées avec 200 des eh bien, ce sont des armées qui au final n'arrivent plus à réaliser les objectifs qu'on qu leur demande de réaliser. Ok, toujours dans ce tiers 3, je vais vous faire un coup complet des chapitres Marines qui sont condensés dans cette partie-là du classement. On va retrouver les Ultramarines, les Blue Dangel, les White scars et les Salamanders. Euh, clairement au-dessus des Raven Guard et des Imperial Vist, mais pas encore au niveau de ceux qui sont plus haut dans le classement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, j'ai fait un coup complet pour les chapitres histoire qu'on s'attarde pas non plus, parce que euh, malgré tout, c'est des mécaniques Space Marines euh, avec quelques spécificités, mais on est toujours dans le troisième tiers du classement. En gros, pour faire un, un résumé des trois, euh, l'Ultramarine a, a deux outils importants, dont, y a, en fait trois même, je vais même dire trois. Euh, la première, ça peut paraître un peu surprenant, mais Guiniman, même s'il n'est pas forcément sexy, euh, c'est une full reroll des touches pour toutes les unités corps autour. C'est quand même pas dégueu en termes de tir. Euh, même s'il est assez cher, c'est aussi un bon contre-close. Enfin, moi, je ne trouve pas du tout déconnant, Guiniman. Euh, Peut-être un peu cher, mais en tout cas, pas franchement injouable. Euh, ensuite, on a une relique qui s'appelle le serment de l'instant ou le serment de piété, enfin un, une relique qui permet de relancer l'intégralité des touches et des blesses euh, pour les unités autour de, du porteur de relique sur une unité adverse. Euh, bah, ça quand même fait quand même assez mal dans une méta où on commence à voir revenir des Zika, des gros monstres, des, des primarques, des unités de determinator uh, Thousand Sun par exemple, ça fait quand même assez mal, on va pas se mentir. Et le dernier, euh, le dernier outil important de ce, ce chapitre, c'est le redéploiement. Donc tout ça fait que ça reste une armée qui n'est quand même pas dégueu du tout en termes de, en, en termes de, de létalité, mais qui va, entre guillemets, pêcher, de... qui n'a pas de résistance finalement, et qui va donc se faire découper par tout ce qui gère euh, le, le, le space marine de manière un petit peu euh, standard, le dégât 2 ce genre de choses. Euh, le, le BA et le Wild Scar... C'est là, là, ouais, là où je rejoins Aimé, justement je vais en profiter pour parler du Blood Angel, c'est la même chose en fait, le Blood Angel a une bonne projection, il a des super bons tricks de jeu, notamment euh, via certains stratagèmes qui lui permettent de, de tenir tête au Drucari. Euh, on, on a vu aussi que le Blood Angel avait bien performé euh, en Layer Game Workshop, parce qu'il euh, a la capacité d'envoyer des petites unités qui vous font énormément de dégâts, le souci, c'est qu'il n'a pas de super secondaire à lui. Ses secondaires suppléments ne sont pas incroyables. Et vous allez le voir, sur tous les Space Marines dont on parle dans le tiers 3, en fait, ce qui leur manque, c'est quelque chose en plus d'un point de vue tanking. Euh, et et c'est commun au cas de ce chapitre qu'on vient de citer. Et... Ouais, et puis euh, par rapport au. Je, je trouve que la comparaison entre le, le Wildscar et le BA se, se fait de plus en plus. Parce qu'au final, dans le cadre du Wildscar, on a un plus 1 dégâts, euh, qui commence à être de moins en moins en, moins en moins, pardon, euh, sexy, avec les réductions de dégâts qu'on commence à voir un peu à apparaître un peu partout. Euh, quand le BA, lui, va avoir un plus 1 à la blesse, et un plus 1 à la blesse, aujourd'hui, dans la méta, je, je trouve que c'est presque meilleur qu'un plus 1 dégâts, ce qui n'était pas le cas au début. En revanche, le Wescar, lui a la projection, euh, mais le problème c'est que là, si c'est pour vous projeter et, et rebondir, euh, c'est un peu embêtant, donc euh, voilà, c'est deux codex un peu similaires à mon sens, et qui du coup se retrouvent dans, dans ce placement en tier 3, c'est assez rigolo, parce que le Wescar était top codex euh, il y a encore un an, et on voit que la méta euh, a évolué, parce qu'il se retrouve aujourd'hui plutôt dans dans le bas de, de, de ce classement, quoi. Alors tu me tends la perche du coup parce que toujours, euh, dans, on va dire, dans le même esprit des, des codex qui ont été hauts dans la, dans la méta et qui pour le coup sont dans, dans le tiers 3 de notre classement, on a euh, les Harlequins. Oui, les Harlequins, c'est assez, assez euh, un très bon exemple des, des, des, des problèmes qu'on a actuellement avec les anciens codex, avec les codex qui ont besoin d'une nouvelle sortie, c'est que c'est des codex qui fonctionnaient excellemment bien au début de la version, puisqu'ils bénéficiaient de tout ce que la version proposait, c'est-à-dire de demander d'aller vite, de demander d'aller à des endroits ciblés de la carte, de prendre les objectifs et éventuellement d'y rester. L'effet Kinder Surprise, c'est-à-dire le fait bah, de mettre une unité dans un transport et de demander à l'adversaire de tuer les deux, ça vous donne la possibilité généralement de tenir votre primaire et donc d'aller ensuite mettre en place des mécaniques pour euh, gagner votre seconde. Le problème c'est que bah, là de plus en plus la réduction de dégâts ou les, euh, ou les, les, euh, fin, les, les, les armées qui sont en train de, de, de sortir posent un tel volume, que ce soit au corps à corps, que ce soit au tir euh, d'attrition, que ça devient compliqué pour l'harlequin de tenir le coup. Quoi. Euh, bien sûr, il y a son copain qui lui permet de, de, de jouer quand même et euh, en fait de tenir des, des, des matchs nuls contre pas mal de, de grosses listes aujourd'hui. Mais ça va être un match nul. Si vous voulez gagner un tournoi, ce n'est pas le plus simple d'y aller en harlequin euh, si pour gagner le tournoi il faut marquer des 18, alors que vous allez marquer des 12 peut-être. Toujours dans ce tier 3, euh, on retrouve euh, les euh, Imperial Knight et les Renegade Knight, donc les chevaliers impériaux et les, et les chevaliers du chaos, je sais plus c'est quoi la, le, le nom en français, peu importe. Euh, Ces chevaliers qui pourtant ont reçu quand même une, un, un, un, un up majeur lors de la dernière data slate sont quand même encore dans le tier 3. Euh, oh. Comment on explique ce, ce, ce classement pour, euh, pour les Chevaliers Impériaux et les Regenegade Knight bah, Je pense, euh, mon bon Alex, que c'est le début de la remontada en fait. <rire> C'est-à-dire que la Data Site leur a fait beaucoup de bien, puisqu'aujourd'hui, euh, grâce au super OP, notamment sur les petits, il y a une vraie possibilité de pouvoir marquer aux primaires. Euh, derrière, ils ont quand même euh, un super match-up contre le Druc, puisqu'on sait que le Drucari, par exemple, a des difficultés euh, à gérer la haute endurance. Donc, ça explique pourquoi, en fait, le positionnement est, est, est, est en train de remonter. Euh, ils ont quand même un problème sur les secondaires. Euh, ils ont des difficultés, en fait, euh, à pouvoir euh, tabler sur un, un gros panel de secondaires. Après, on est qu'au début de l'impact de la Data Slate. Je pense qu'on qu va voir comment ça va évoluer avec le temps. Moi, moi, je pense, moi, moi je pense malheureusement que le, la, la data slate n'est pas suffisante, c'est un très bon ajout ça permet en fait au codex de se remettre dans le, dans, dans le jeu et ça c'est super, hein. mais je trouve qu'il manque vraiment un élément d'endurance pour être capable de tenir le, le long cours c'est des listes qui vont avoir tendance à s'essouffler et surtout, comme il n'est pas capable de réaliser des, des actions comme il n'est pas capable de réaliser, euh, de, de réaliser des secondaires qui lui sont propres eh ben, euh, c'est un jeu qui est Très facile à anticiper pour l'adversaire. Alors, oui, il se joue sur l'attrition. Oui, ce n'est pas facile de tuer euh, que ce soit euh, 3 Magera, que ce soit euh, 14, euh, 14 euh, Moirax ou 14 euh, Arminger, on est d'accord. Mais, euh, je ne sais pas, il leur manque un petit moins un dégât peut-être, quelque chose comme ça, qui, qui, euh, qui, qui donnerait à cette armée bah, le, le boost qui lui manque. Enfin, euh, haut du classement de, de, de ce tier 3 un petit peu, euh, ça va être euh, j'ai envie de dire les déchus de la V9, puisque là on commence à rentrer dans les dans les codex qui ont eu dans les factions qui ont eu leur codex original. Euh, à savoir euh, la Death Guard et les Necrons. On va commencer par la Death Guard et en plus on a Bob avec nous qui est joueur de ce codex là. Euh, la Death Guard qui est arrivée à la base avec une, une datasheet qui était celle de Mortarion et, et, et tout le monde a crié au scandale quand la datasheet est arrivée. Et en fait, on se rend compte que quelques mois plus tard, euh, Mortarion est très peu joué, euh, surtout en compétitif, hein, voire inexistant en compétitif, et que le codex d'Esgard se retrouve un petit peu à la ramasse par rapport à tous ses camarades codex V9. Bob, comment tu vis ça en tant que joueur d'Esgard <rire> eh ben, écoute on, on prend ce qu'on a et on, on fait avec hein. euh, En fait tout à l'heure je parlais d'une période Pré-Drucari et post-Drucari En fait le Death Guard, il a été conçu J'ai l'impression avec, euh, avec le Necron Avec le Space Marine Donc on avait des, des codex qui avaient euh, Une espèce d'équilibre tous les trois Avec euh, des, euh, des contraintes et après le drucari, il y a beaucoup de ces contraintes qui volent et on assiste un peu à un enflammement de la méta. Et notamment sur la, j'ai dit précédemment, hein, sur la saturation force 5, force 6, PA-1, PA-2, dégâts 1. En fait, qui vous passe très vite sur votre invulnérable quand vous jouez des Terminators ou qui vous font carrément passer votre sauvegarde des, des, des, plaques marines très basses, donc à 5 plus ou à 6 plus. Et bah du coup, la réduction des dommages de 1 sur toute l'armée, elle est pas suffisante pour endiguer ça. Même chose sur les véhicules. Quand vous avez des trucs qui tapent à des 3 3, bah ben forcément votre damage réduit de 1, euh, il devient un peu anecdotique, même s'il est utile. Hein, je dis pas le contraire, mais mais ça devient assez anecdotique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après le désgard, ben bah en fait, il est tombé sur ses euh, ses prédateurs naturels. Voilà. Après lui, sont sortis ses prédateurs naturels, et donc il s'est retrouvé avec des match-ups extrêmement difficiles. Cela dit, il y a toujours des builds qui fonctionnent aujourd'hui, et notamment là sur les dernières semaines, post data slate, on commence à voir remonter des builds de Desgard. Alors après, ils tiennent sur euh, sur les doigts d'une main. Il hein, y a quatre builds. On revoit un petit peu Mortarion, mais je pense qu'avec l'arrivée du tour, on le reverra pas très longtemps. Après, il y a des builds qui tiennent toujours sur le fameux Contemptor Vulkit. On ne l'a pas encore abordé, mais ça reste quand même sur cette saison une des unités goldées donc le Contemptor et avec des gros packs de Terminator et le dernier build qui arrive quand même à performer de façon étonnante c'est l'armée de renom Terminus Est où le but c'est de swarmer la map avec 100 pox des Terminators, donc ça ça fonctionne toujours mais clairement c'est moins OP que ce que ça a été donc avant le Drucari et les codex qui sont arrivés derrière. Enfin dernière partie de ce de ce de 3 de les on a oublié les Salamanders dans l'année 2003. Je, je vais en parler pour, pour les jouer un petit peu. Euh, globalement, les Salamanders, c'est un, un SM qui n'a jamais été très bon, qui n'a jamais été très mauvais. Il a toujours été un peu dans le ventre mou. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que hum, la méta véhicule qui est en train de, de prendre place dans la méta de manière assez, euh, assez certaine avec les Talos, avec euh, les concepts de avec des véhicules... Au, au, au Tyranny Stampede, Stampede, euh, voilà, ce genre de show, au grand master euh, Nemesis, enfin voilà. Il y a quand même une méta assez euh, assez véhiculée qui est en train de se mettre en place, et le Salamanders a les options pour, euh, à travers des fuseurs plus sains à la blesse, euh, je pense notamment aux éradicateurs lourds, euh, le D6 plus 2 ou le D6 plus 4 a quand même tendance à faire un peu mal, et surtout on a un outil intéressant, c'est qu'on peut sanctuariser ces unités-là avec un stratagème qui rend l'unité inciblable euh, sous condition, et donc tout ça fait que c'est plutôt bien dans la méta, tout en conservant avec les, les lance flammes euh, une appétence à gérer la masse. Donc en fait c'est une armée qui a un très gros point fort sur la méta euh, qui semble se dessiner, tout, ne, tout en ne s'abandonnant pas euh, à une gestion uniquement des cibles uniques. Euh, voilà typiquement je pense que ces, ces listes à base des vont parfaitement pouvoir continuer à s'épanouir euh, avec euh, à leur côté des, des agresseurs salamanders sur flamme euh, voilà donc c'est un codex qui est moyen euh, mais qui en tout cas trouve euh, sa petite place dans la méta aujourd'hui et, et il, est, il est en tout cas en train de remonter assez sta assez stablement sans avoir euh, entre guillemets les, les outils de résistance qu'on verra sur les sur les sm un peu plus haut voilà pour finir, sur ce tier 3, euh, les Necrons qui, comme les IK RK, ont bénéficié d'un véritable up sur euh, la data slate, hein, avec euh, l'acquisition euh, du mot-clé base sur euh, de nombreuses datasheets qui n'en avaient pas. Et, euh, et je me rappelle d'ailleurs, lorsqu'on avait fait la review du codex avec Aimé et Avif à l'époque, on avait souligné ce, ce, ce déficit de datasheet qui n'avait pas le mot-clé core. Là, ça a été apporté par la data slate. Et j'ai envie de dire un petit peu, comme le IK le RK, on est sur un codex qui est en potentiel montada la data slate est relativement récente euh, le codex necron est encore dans ce tier 3 mais est ce qu'avec un petit peu plus de recul et un petit peu plus de, de on va dire de, de, de bulles de liste parce que le codex necron, a pour lui qu'il a de nombreuses ressources dans le codex hein, c'est vraiment pas un codex euh, pour le coup monoliste euh... On a peut-être des chances de le voir se rehausser un peu plus haut dans le classement. En tout état de cause, actuellement, il est dans le tier 3. Et euh, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer euh, qu'est-ce qui pêche encore avec ce codex V9. Moi, je trouve que c'est un codex extrêmement intéressant parce que le, le codex Necron, on n'a pas fini de l'explorer au final, paradoxalement. Euh, là, le fait de gagner énormément de, de, de mots-clés corps, alors ça fonctionne toujours sur le même chapitre, je ne sais plus comment on dit en écran, mais euh, le, le fait d'être super OP et euh, d'avoir un mouvement pré-game, qui sont en soi des mécaniques extrêmement V9, vont du coup vous donner un avantage monstrueux à l'échange. Euh, à ce que, ce que nous, on a tendance à appeler le trade. Et ça fait un peu le lien avec ce que Aimé disait sur les salamandeurs, c'est que c'est des unités qui... c'est des, des armées qui ont des unités excellentes au trade. Le fait d'aller prendre une ressource pour soit gagner des secondaires, soit aller prendre un primaire, ou faire les deux en même temps quand c'est possible. Et le Necron va être vraiment excellent là-dessus. Il va avoir quelques unités phares qui vont, faire ça, qui vont faire ça avec une grande aisance. Bien sûr, on pense au spectre, bien sûr, on pense aux au prétoriens, au genre de choses. Mais en fait, il a vraiment énormément d'unités dans son codex, qui peuvent devenir des outils et des petits couteaux suisses pour faire ça d'une nouvelle façon. L'arrivée du mot-clé corps, je pense évidemment aussi aux au, au dépeceurs, euh, vont booster certaines unités comme ça, mais vraiment comme on n'a comme on, comme on pas vu depuis très longtemps, euh, puisque ça permet du coup avec votre perso d'aller donner une capacité à des unités qui ne pouvait pas jusque là et auquel on n'avait pas pensé. Il gagne énormément en mécanique de V9. Et ça, je trouve ça vraiment formidable de, de la part de Workshop d'avoir pensé à améliorer un codex comme ça. Bah, en fait, le, le gros avantage du Necron, c'est que c'est un codex déjà qui prendra rarement des 20-0. Donc, euh, c'est pas terrible pour gagner des tournois, comme tu le disais très justement. En revanche, c'est très bien pour euh, dans des mécaniques d'équipe, même si ce n'est pas le, la, la, le, le but de ce classement-là aujourd'hui. Mais, mais c'est un codex aussi qui est très fortement sous-estimé. Parce qu'en fait, un codex contre lequel on ne perd pas, ça apparaît comme un codex faible, alors que c'est pas forcément le cas. Et, et là, où il faut faire attention, et comme souvent les codex qui sont sous-estimés, euh, vu que leur scoring est, on va dire, assuré, si par malheur, vous vous prenez un, un trick ou vous avez mal anticipé quelque chose, euh, ça peut vite se transformer en débâcle, parce que le Necron, lui, euh, son jeu, c'est, entre guillemets, de, de faire ses points, etc. Donc forcément, si à un moment, il commence à prendre l'avantage, non seulement il va prendre les points tout aussi bien, voire mieux, mais vous, vous allez plus en marquer. Et c'est à ce moment-là que le, le, le trade et, entre guillemets, le, la victoire se, se fait, en fait. Et, et moi, je, moi je, je trouve que le Necron a des outils quand même assez importants dans cette, dans cette version, notamment un anti-char anti très, très fiable aujourd'hui, notamment grâce à l'acquisition du mot-clé corps des, des destroyers. Donc, on verra comment l'avait. Euh, mais en tout cas, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Manix, sur, sur le fait qu'on a probablement un peu sous-estimé le Nécron et que, euh, et que je pense que le. Le, le codex est euh, encore est euh, encore à découvrir sur certains aspects. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord et puis euh, et puis il y a aussi un truc qu'il faut qu'il faut rappeler, c'est comme je disais, on était sur une ère de de, de coups en point et de conception pré-drucari et donc en fait, euh, si on regarde, les unités elles sont super balance, le Nécron c'est un super codex les unités elles ont un rôle euh, à aucun moment il y a des choses vraiment qui, qui débordent ou qui sont, qui sont euh, vraiment euh, hyper puissantes donc tout est un peu linéaire comme ça, moi je suis sûr qu'il va prendre ses lettres de noblesse euh, avec le prochain Chapter prof. je pense qu'on va valide. le redécouvrir et, et, et il y a juste un truc aussi, pourquoi pour moi aujourd'hui le, le Nécron il peine aussi, c'est que sa surcouche de règles, parce que tous les codex V9 ils ont une surcouche de règles, eux c'est les euh, les, comment les protocoles, les protocoles Nécron, et en fait aujourd'hui les protocoles Necron, c'est pas euh, ça les aide pas suffisamment. Là où par exemple l'admec a le même système, mais lui il peut choisir, alors que le Nécron il doit planifier. Ouais, c'est alors... surtout le, le, les, proto les protocoles en plus sont pas simples à mettre en œuvre. Euh, dans, la, dans la mesure où tu as, as par exemple des excellentes unités comme, euh, comme les Spectres qui se projettent très bien, qui sont très mobiles, mais qui ne mmh. vont pas avoir tendance à rester à côté de leurs personnages pour bénéficier des protocoles. Tout à et, fait. Et la, la, la mise en œuvre des protocoles est vraiment beaucoup plus complexe que ce qu'on peut voir effectivement sur les autres codex. On pense évidemment aux au doctrines Space Marine qui consistent à dire je mets telle doctrine et tout clairement on bénéficie. Là, les Necrons, il y a un yeah. petit peu plus de, de, de, de difficultés à mettre en œuvre. Je suis d'accord, c'est passé à... Ça, ça serait pas étonnant qu'un changement intervienne là-dessus, j'en sais trop rien, mais c'est quand même curieux que ce soit la seule mécanique euh, super doctrine un petit peu, qui soit aussi restrictive, euh, autant à la limite le, le fait de le devoir l'anticiper le, le, un peu pré game, pourquoi pas, c'est vrai que cette restriction d'application que n'assit pas d'un personnage, c'est assez curieux comme, ouais. euh, comme concept. C'est fluff. Ouais. Bah, C'est comme ouais. je disais, c'était l'ère pré Drukhari, où en fait, je trouve que tu vois, le Space Marine, le Desgard, le Necron, ils ont ce, ce socle commun d'être très restrictif sur plein de choses. Euh, si tu veux prendre un choix, tu as, as une contrepartie systématique. Et je trouve qu'après le Drukhari, euh, ces verrous ont un peu sauté, et du coup, là, ces codex... Deuxième tiers de notre classement, on va commencer par euh, le Custodes. On rappelle encore une fois qu'on parle d'un Custodes sans son codex V9, hein. on est bien resté sur le codex V8 avec l'apport du Psychic Awakening, mais malgré tout, le codex Custodes est déjà dans le tiers de notre classement. Ouais, alors en fait, le, le, le codex Custodes, euh, c'est entre guillemets un, un codex qui, du coup, lui, tank beaucoup. Euh, et en fait, il a énormément de stratagèmes, notamment... Euh, de fait d'ignorer de, les rerolls qui est quelque chose d'extrêmement de, méta, euh, le moins un dégâts sur les drain notes, euh, des invus partout, des sauvegardes de base basses, ce qui veut dire que bah, en fait euh, les PA -1, moins un, moins deux, vous les ignorez plus ou moins. Euh, donc en fait c'est un codex qui, qui profite d'un tanking assez assez important, qui pêche un peu en létalité, on va pas se mentir, euh, même s'il y a des choses qui tapent très fort, euh, la létalité n'est pas... Euh, c'est clairement pas du Drucari, ce genre de choses, mais c'est un codex qui a cette appétence de, euh, de soustraire la létalité adverse et le, le fait qu'il tape quand même assez correctement euh, fait que bah, ça va globalement tuer euh, ce, qui a, ce qui est venu les embêter. Euh, voilà. En plus de ça, il euh, y, y a un concept de full super-OP qui fait que c'est quand même assez peu rigolo euh, quand, quand on a des unités de, de troupes qui en général sont pas hyper taillées pour forcément détruire le custodes. Si vous l'envoyez sur, euh, sur une t 3 q il y a quand même un, un monde dans lequel ça ne se passe pas bien à la riposte pour vos troupes. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un codex qui a, qui a cette appétence. On a vu quelques listes euh, full véhicule à base de Drake note où là on pousse le concept de résistance à fond, de, de jouer des trucs qui peuvent ignorer euh, ben, voilà, euh, un vue moins un dégât... Euh, avec des stratagèmes d'intervention héroïque aussi, hein. c'est-à-dire que euh, le Draynote, il est sur un objet euh, vous vous en approchez, euh, son socle étant plus gros que le, le socle de 40 mm initial, bah, si vous rentrez dans le disque de trois pas, bah, vous prenez une intervention héroïque, euh, ça peut être assez désagréable. <rire> Donc c'est un codex -ce qui sécurise, euh, j'ai envie de dire, qu il, qu il, en tout cas dans l'état actuel de la méta qu'on étudie, euh, a tendance à jouer un peu comme le Necron mais en lui, en ayant euh, un tankinesque beaucoup plus fort, avec un répondant, euh, entre guillemets, un peu plus fort. Et, et donc, du coup, euh, le, voilà ça reste assez fort. Après, il y a des contres hein, sur le, le custod, hein, notamment les BM, ce genre de choses. Mais, euh, mais ça reste un, un codex qui se défend et qui en gros arrive à sécuriser en général assez fortement son scoring et qui à l'inverse aussi en donne assez peu, c'est à dire que vous pouvez faire des listes custaux et donner très peu de secondaires à votre adversaire, euh, donc tout ça fait que ça tend vers des égales et, et c'est un codex qui du coup peut aussi faire craquer son adversaire parce que s'il ne vous les gérez pas, bah, eux ils vont vous gérer en général. Bon, Et puis voilà. pour, com pour compléter ce que tu dis, en fait, euh, le, les custodes, ils il s'appuyaient déjà de base sur euh, des datasheets Forge World. Et ces datasheets Forge World, elles ont toutes été venophisées. Donc c'est-à-dire qu'elles euh, ont aussi. des profils qui jouent dans la version. Ça, c'est quand, euh, quand même à souligner. D'autant plus aussi, on le verra quand on a, attaquera les, les, le God Mode, c'est-à-dire le, le haut du, de, de tous les tiers. Euh, le fait d'avoir des hautes endurances D'avoir des grosses invulnérables, du damage réduit sur des gaz, Ça leur permet de résister contre les prédateurs De, de, de cette de cette, méta, de cette fin de méta euh, De la première saison de la V9 C'est vraiment beau ce que tu dis Bob Et, et du coup euh, Ça va me permettre de faire la transition Avec le, le prochain Codex qui aussi défend euh, Le bannière de l'Imperium euh, C'est en plus N'en déplaise à aimer mon chapitre préféré Actuellement euh, C'est les Dark Angels alors les Dark Angel, euh, eh par rapport au, au SM, donc, euh, ils, ils, euh, ils apportent tout un choix de, de bonus parce qu'ils synergisent tout. Ils peuvent synergiser leur moto, ils peuvent synergiser leur Terminator, ils peuvent synergiser leur infanterie de ligne. Donc en fait, ils ont un panel d'outils qui est quand même relativement conséquent pour être soit costaud en termes de, de, de résilience, enfin s'apporter des bonus de résilience, soit être costaud en attrition. Ça, c'est non négligeable. Autre point, euh, ils ont des secondaires euh, qui sont euh, absolument pas dégueulasses. Euh, on pense euh, à, au, au barbecue d'objectifs de fond de cours qui marche très bien, mais aussi l'objectif Ravenwing qui euh, complètement euh, sort des clous parce qu'il suffit euh, il suffit juste de tuer une unité adverse pour gagner deux points en ayant bougé de plus de 12 pas parce que la Ravenwing elle fait quand même très très bien. Et euh, ce qui les maintient aussi haut c'est aussi d'avoir une grosse résilience notamment grâce à leur terminator des swings, euh, qui ont quand même une transhumane de série donc ça vous fait quand même des pâtés de 5 à 10 thermies qui sont super op qui se plantent sur un objectif donc pour les déloger il faut quand même mettre un sacré paquet de ressources et à côté de ça bah, sur l'infanterie un peu plus classique en fait euh, on a jean-michel asraël au milieu euh, qui donne sa 4 plus 1 vue en bulle et donc ça va donner en fait aux marines ce qui manquait c'est ce que je soulignais précédemment euh, c'est à dire euh, dans ces unités de ligne au, au juste aux marines de base euh, une 4 plus 1 vue et ça ça lui donne un gros tanking et pour le coup et ben, ça a permis en fait au dark angel de se maintenir toujours un peu à ce niveau-là dans, dans la méta c'est à dire de jamais décrocher de monter dans le, dans le high tier mais de rester quand même dans, dans le middle tier le penchant chaotique qui euh, défend la bannière du mal dans ce tier 2 euh, c'est les Thousand Sounds, même si Magnus n'a rien fait de mal, euh, le codex V9 est arrivé depuis un certain temps, en même temps que le codex GK d'ailleurs, et les Thousand Suns se sont quand même relativement bien hissés dans le classement grâce à ce codex. Euh, je vais donc laisser la parole à, à Manix pour euh, nous en parler. Le point de vue du mal, c'est une question de point de vue justement. Mais <rire> la blague à part, euh, le TS comme le DA en fait, c'est un codex qui... Euh, Bénéficie énormément du cumul de règles. Euh, C'est-à-dire que euh, là où le DA avait, par exemple, euh, ses avantages avec la transhumane, ses avantages avec la 4 plus 1 vue, euh, il avait la capacité de rendre beaucoup d'unités super OP. En fait, on commence à se rendre compte qu'il y a un cumul de règles très adaptées V9 et euh, très efficace dans le contrôle d'objectifs et dans la réalisation des secondaires qui permettent donc, en fait, bah, de mettre les points pour gagner. Et l'ETS va se trouver dans, des, dans une situation similaire. C'est-à-dire que il a une unité phare, le TS, il a une unité qui est vraie dans tuyau, qui sont les Scar Terminator, qui sont juste incroyables de, de, de, de conception. Ils sont forts ils sont très endurants ils ont beaucoup de stratagèmes qui leur sont adaptés et qui leur sont quasiment dédiés certes un peu cher mais qui euh, rentrent complètement dans le dans la mécanique de casser les règles de l'adversaire et surtout euh, ce surtout cette capacité à se redéployer euh, pour l'une de leurs maisonnées qui est absolument folle du coup on est capable d'être n'importe où sur la table très endurant Là où on en a besoin, au moment où on en a besoin, éventuellement de se redéployer. Si on en a, si on en a besoin, c'est aussi une mécanique de V9 qui est extrême, extrêmement importante. Et en fait, ça va vous faire gagner au trade. C'est-à-dire que autant votre capacité à prendre des unités de l'adversaire et à y mettre les vôtres, que euh, votre capacité à euh, gonfler l'endurance d'une unité donnée ou l'impact d'une unité donnée, parce que bien sûr, on n'a pas parlé de la phase de psy, mais il a quand même la capacité de déployer un nombre de mortels qui est hallucinant, le TS qui est vraiment, vraiment impressionnant, et, euh, qui, va, et qui va en plus euh, vous donner plein de petits bonus sur plein de petites unités euh, du codex KO, et qui les rendent vachement bien. Le, le Eldrake du DTS est super fort en fait, pour 15 points de plus de mémoire à peine, euh, il a un cumul de règles en plus par rapport à sa version d'origine qui le rendent très efficace, principalement contre les volants. Euh, vous allez avoir des unités comme le Ferro Centaurus, par exemple, qui est, bon, somme toute, Corex sans plus dans le codex du chaos, qui là, va devenir excellent parce que vous, vous êtes capable de lui donner les bonus qui vont bien. Et c'est vrai que c'est un codex qui est très bien pensé parce que très riche. Alors là, pour le coup, quand vous vous plongez dans euh, « euh, prenez une après-midi », mais euh, qui vont vous donner des, des possibilités de jeu et surtout une adaptabilité. C'est ça que j'ai vu dans, dans le, le travail de SpaceX. Ça vous donne le moyen d'inventer, de réinventer vos plans euh, par rapport à, au, au méta. Et c'est bah, typiquement ce que le DG a du mal à faire, c'est-à-dire à se réinventer. Le TS a tellement d'outils pour être capable de le faire que euh, non seulement il sait ici rapidement, mais à mon avis, il va tenir, euh, il va tenir cette place un, un certain temps en fait. C'est certain, après, et, et s'il n'est pas dans le tiers supérieur, c'est aussi parce qu'il a des, des défauts, notamment il a un nombre de d'attachés limité. donc en fait les builds ils tournent un peu toujours en boucle autour des mêmes unités, tu as parlé des scarabs qui sont incontournables, mais du coup en dehors de ça, il bah, y a peu de possibilités de, de build, et puis en fait il a des très gros prédateurs qu'on qu va retrouver dans le tiers supérieur, euh, qui clairement, le, le, le TS aura beaucoup de difficultés à gérer. Toujours dans notre tier 2, on retrouve euh, de la Test, de la Startess velue, de la Test qui picote au corps à corps, ce sont les Space Wolves. Ouais, alors, les Space Wolves, ils, euh, ils ont, entre guillemets, les avantages de certains euh, codex du dessous. Euh, on pense notamment aux entre guillemets au s et un petit peu au, au Blue Angel, mais il a surtout des outils un petit peu propres, euh, notamment euh, le fait d'avoir une super doctrine qui combotte bien avec euh, ce qui est en général joué, c'est-à-dire en successeur, de manière à toucher à 2+, qui est d'avoir les 6 explosent. Sauf que la doctrine euh, Space Wolf, c'est que les 6 explosent aussi. Donc en fait, pour chaque 6, vous allez faire deux touches plus celle de base, donc vous allez faire trois touches. Et ça c'est quand même assez fort, notamment sur des unités qui impactent, qui impactent sérieusement au close. On a aussi des outils psy qui permettent de mettre toute son armée à couvert, à moins 1 la touche, enfin c'est quand même des outils qui sont assez agréables quand on joue une armée de close tout en gardant une appétence à tirer, hein. je veux dire, rien n'empêche de jouer des dévastateurs en, en pod avec le stratagème pour ne pas avoir de malus, enfin voilà, l'armée fait un peu tout très bien, et euh, un peu tout bien, et le close très bien, et euh, y a aussi l'avantage d'avoir deux secondaires très simples, euh, notamment le, le serment de l'instant, vous êtes une armée close, a priori, vous allez vouloir aller vers l'adversaire et donc aller vers le milieu de table. Et également, euh, un secondaire Space Wolf dont le nom m'échappe, mais qui permet de scorer euh, très facilement des points en chargeant ou en étant au corps à corps. Donc, bah, voilà, c'est un peu l'identité de l'armée. Euh, on vous demande de dérouler votre jeu et vous, et vous marquez des points. Euh, dernier point important du Space Wolf, c'est cette euh, capacité à pouvoir spammer un nombre sérieux de en de dernier. Euh, et donc ça, c'est assez fort parce que ça vous permet globalement, assez stablement, de, de coller deux fight lasts euh, en défensif et trois voire plus encore en offensif. Euh, donc là, vous commencez à maîtriser euh, sérieusement la phase de close, donc c'est euh, intéressant. Voilà, donc c'est le, le special, soul un... C'est un adversaire sérieux au corps à corps et qui a les outils pour y parvenir et qui a la létalité ensuite euh, basée sur un peu de la saturation euh, et de la et de la touche fiable hein, avec enfin le, le, le plus sain la touche. Donc c'est un c'est voilà c un codex qui est qui a, qui a aussi des mécanismes d'intervention héroïque enfin c'est un, un codex qui s'en sort bien euh, qui prend la table euh, mais qui va pêcher peut-être un peu sur la résilience euh, qu'on va voir sur les, les codex SM du tiers euh, du tiers supérieur. Euh, ensuite, on a la, la Dead Watch. Alors, la Dead Watch, euh, c'est une armée qui passait un peu incognito, euh, qui est sortie, qui n'a pas fait vraiment de bruit, jusqu'à euh, certaines performances de, de joueurs américains. Euh, et ces performances s'expliquent par quoi bah, Par le fait que, euh, vous allez le voir, dans le top, euh, dans le top codex, il y a pas mal de Xenos. Et cette armée a quand même des outils, notamment des relances euh, sur des unités qui n'en ont pas normalement je pense aux unités qui ne sont pas corps euh, ou à l'inverse des unités qui sont corps mais, mais je veux dire que ça va être encore plus marquant sur des unités qui sont pas corps et, et en fait vous avez des stratagèmes également qui vous permettent de, de faire assez mal en fait euh, je pense notamment au stratagème contre les aeldari euh, qui permet de mettre des phases de tir gratos euh, dans la tronche de votre adversaire euh, et qui a en plus des options euh, d'adapter de, de, sa doctrine de prendre, entre guillemets, au moment précis, euh, le, le trait d'un chapitre. Enfin, tout ça fait que c'est une armée qui, qui fonctionne assez bien euh, pour, pour détruire les tiers supérieurs et qui garde des outils intéressants du SM euh, pour, pour ce qui est de, des affrontements de son tiers, voire des tiers inférieurs. Euh, il y a aussi l'armée de Redon, du, du supplément euh, Octarius, euh, qui apporte des outils intéressants dans la, dans la prise de table, et dans la, la capacité d'arriver au corps à corps. Donc voilà, tout ça fait que c'est une armée qui, qui se débrouille bien. Par contre, euh, il faut bien connaître l'armée, c'est-à-dire que c'est déjà une armée qui est assez peu connue, dont vos tricks vont en général marcher. Et, et en plus de ça, euh, voilà, c'est vrai pour toutes les armées. On et jouent toujours mieux quand on maîtrise le codex, mais c'est des codex assez peu connus et qui ont tendance à surprendre, et ça surprendra d'autant plus si vous affrontez du, du Xenos. Euh, voilà pour ça. Autre codex, euh, toujours dans le tier 2, dont on entend beaucoup parler hein, de, de, depuis son arrivée dans le jeu, hein, les Sœurs de Bataille qui sont arrivées en, en V8 euh, et qui ont eu très rapidement leur codex V9, à l'instar de factions qui, qui sont dans le jeu depuis très longtemps et qui n'ont toujours pas leur nouveau codex. Les Sœurs de Bataille euh, ne sont pas dans le top tiers des codex, mais sont bien euh, dans on va dire dans, dans, dans la phase haute de notre tier 2 euh, Comment on, on positionne euh, les mécaniques sœurs de bataille face à leurs adversaires euh, les plus virulents bah, Moi, je trouve que le Sista, c'est le codex, peut-être le codex le mieux écrit actuellement. Parce que c'est un codex qui est d'une richesse incroyable, mais vraiment incroyable, qui à la fois à beaucoup de règles, mais à beaucoup de mécaniques qui fonctionnent les unes avec les autres, sans que ces mécaniques soient, euh, soient vraiment euh, au-dessus au du lot. C'est-à-dire que pour être capable d'aller chercher des mécaniques au-dessus du lot, il faut se creuser la tête, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler son codex. Et ça, je trouve ça super. C'est un codex qui bénéficie en fait de la plupart des, des mécaniques actuelles, hein, que ce soit euh, bien euh, les mouvements d'avant-garde, que ce soit la capacité, en fait, une grande capacité de projection, une capacité de tir qui est somme toute très correcte, qui fait du corps à corps très bien, mais qui va vous demander euh, de faire des choix pour réaliser tout ça. Et euh, là, pour le coup, s'ouvre un monde, mais vraiment un monde de possible. La, la mécanique, des, euh, des, des miracles a été calmé par rapport à sa version précédente juste ce qu'il faut pour la rendre utile, pour la rendre pertinente sans la rendre, euh, sans la rendre vraiment euh, au-dessus des, des autres codex on n'a plus l'impression de jouer tout seul contre un système au contraire, c'est un, un codex qui va demander énormément de chou à votre adversaire pour bien, bien, bien euh, anticiper tout ce que vous allez faire avec et ça je trouve ça vraiment super L'autre euh, grande qualité du codex, c'est les, les. Alors, bien sûr, sa stabilité, mais c'est euh, l'impact, en fait, local qu'il est capable de déployer. Il euh, y, a, y a vraiment des unités phares, hein, que ce soit les quelques personnages qui rendent le codex vraiment très, vraiment très fort, Valley Formidable, les... ou quelques entrées comme les Sacrés Sans ou, euh, ou, euh, ou les, les Rétributeurs qui sont, qui sont juste super forts. Ce qui est très intéressant avec un codex comme ça, c'est que euh, vous pouvez vous pouvez le réinventer constamment. Et c'est donc un codex qui va s'adapter énormément aux, aux nouvelles sorties. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà. C'est un codex qui déroute dans un premier temps, parce qu'il n'est pas, pas facile à construire d'un point de vue de, de liste, il n'est pas facile à jouer, il n'est pas, pas facile à anticiper. Et c'est justement sur ce troisième point qui devient excellent, c'est qu'il vous, il vous permet en fait de, de tendre des pièges à l'adversaire. Il y a vraiment vraiment des mécaniques, je pense à la canonnesse euh, intuable et qui euh, vous fait des failles classes dans tous les sens, si vous ne savez pas quelle est la résistance de cette unité-là, vous allez vous, vous allez vous faire avoir. C'est pas possible autrement, en fait. Et ça, c'est un, un codex qui a une richesse formidable pour ça. On parlait, Aimé parler là, juste avant, des codex qui demandent, en fait, d'être très bien connus pour être bien joués. Euh, L'assista, c'est un codex qui demande d'être très bien connu par votre adversaire pour pas se faire surprendre. Et ça, ça commence, à, ça commence à poser de vrais problèmes. On arrive Après, enfin dispose, sur le... Elle dispose quand même de quelques défauts. Excuse-moi, Alex. La Systal a quand même quelques petits défauts. C'est qu'en fait, même ses punch, tout est à courte portée. Donc, en fait, elle a du mal à manager la longue portée. Et elle a une endurance de 3. Donc, en fait, euh, elle va devoir s'approcher pour vous faire mal. Elle fait très mal à l'impact. Les trades sont très souvent positifs. Le problème, c'est que dès qu'il y a un craquage de trade, même avec les dés de foie, en fait, votre endurance 3, elle ne vous sauve pas. Et très vite, ça, ça, ça part par poignée de, de 5 à 10 heures d'un coup sec. Les joueurs sœurs, de toute façon, savent très bien de, de quoi je parle. Ah, il faut être valeureux pour jouer sœur. Enfin, dernière partie de ce deuxième tiers du classement, l'Adeptus Mechanicus, qui pour le coup est arrivé et a traumatisé à, à la même échelle, voire peut-être à l'échelle supérieure, <rire> euh, a traumatisé la méta euh, comme les Drucaris. Sauf que bah, l'ADMEC, lui, il a reçu euh, une, une, un bon gros nerf avec la Data Slate, avec des coups en points qui ont immédiatement été euh, revalorisés, redévalorisés plutôt par Games Workshop. Et du coup, euh, à notre avis, l'ADMEC sort du top codex et vient trôner sur le deuxième tiers de notre classement. Bah, clairement, le codex des paludés, hein. euh, ça, du sel, ils ont distillé, il n'y a pas de souci. Euh, Admec donc cette saison qui a rentré très fort, qui a dominé quand même pendant plusieurs mois euh, les, euh, les top 10. Euh, quels que soient les tournois, ce qui rend l'armée très forte, en fait, euh, c'est qu'il y a des superpositions de règles incroyables euh, entre les quantiques, euh, euh, l'équivalent des, des doctrines, protocoles, euh, l'équivalent des protocoles. Enfin, des protocoles. Euh, vous avez des personnages qui, grâce au d'attaquables, donnent leur boost n'importe où sur la table. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin de gérer des bulles. Tout, euh, tout est euh, tout est en autonome. Euh, vous aviez quand même euh, des, des canons laser à force 9 PA-3, D3 plus 3 euh, Des avant-gardes qui sont très tricky entre les canassons euh, plus euh, les, euh, euh, les stérilisors qui permettent des tricks de jeu de fou euh, Les avions qui viennent vous chasser dans le fond de cours euh, Les poulets qui envoient des, des gros tirs, bref tout ça ensemble, ça faisait que avant le nerf, euh, clairement, il y a 500 à 700 points de votre armée qui, si vous passiez, placiez mal ou si vous n'aviez pas la table, pouvaient complètement disparaître. Suite à la data slate, ce qui se passe, c'est que euh, on est, on peut plus aligner quatre avions, mais simplement deux. Donc déjà, ça demande de faire un choix. Et donc, ça vous permet, vous, en tant qu'adversaire de l'ADMEC, bah, d'être un peu plus euh, sécurisé dans votre propre zone. Parce qu'avant, les quatre avions, ils vous rushaient, ils allaient chercher ce qu'ils voulaient. Donc maintenant, il n'y en a plus que deux. Donc c'est un peu plus facile à gérer, premier point. Et euh, deuxième point euh, qu'il faut noter, euh, c'est que du coup, il y a pas mal d'unités, notamment des trucs très impactants qui ont reçu une bonne hausse de points. Et en fait, ça leur a mis une bonne claque. C'est-à-dire que là où vous aviez des unités, euh, un, un paquet assez conséquent d'unités sur-boostées par tous les buffs qui vous faisaient très très mal, euh, mais qui quand même euh, restent des figurines à endurance 3 et donc euh, qui sont qui sont capables de d'être pulvérisées assez vite, eh bien aujourd'hui, en fait, vu que ces unités elles ont pris beaucoup de up en point, bah, vous en jouez moins. Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours cette attrition relativement forte. Parce qu'il y a toujours des builds, hein, euh, les fameux builds de Mars à base de saturation force 9, PA-3, dégâts D3 plus 3. Donc ça, ça existe toujours. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a un volume d'armée moins conséquent que ce qu'il y avait avant. Et en fait, là où avant euh, l'Adeptus Mechanicus pouvait se permettre de perdre des ressources tout en continuant euh, à vous euh, détruire vos unités au tir. Et au corps à corps, eh aujourd'hui, il a moins de ressources et donc en fait des late games beaucoup beaucoup plus difficiles. Euh, donc pour l'AdMec, euh, c'est pour ces raisons-là, qu'on va le retrouver en, fait en tier 2. C'est parce qu'il gère beaucoup moins de late game que ce qu'il a pu gérer avant. Et encore, ça reste un élément évidemment qu'on peut discuter. Moi, par exemple, j'aurais tendance à le rehausser. Euh, j'aurais tendance à le faire passer en 1 en, en parce que je trouve quand même qu'il a une. En fait, il a une unité phare qui est tellement forte, qui est tellement au-dessus du lot, euh, que sont les, euh, les Rangers et les Skitaris de base. Ces deux unités-là sont tellement, tellement, tellement rentables par rapport à ce qu'elles font. Euh, bien sûr, les avions sont excellents, mais, euh, mais, mais eux, entre leur coups en point et ce qu'ils font sur table, il y a, y a un gap tellement incroyable. Il y, y a un écart euh, qui, qui, qui fait que bah, ça reste un excellent codex, malgré, c'est vrai, un très, gros coup, un très gros coup dans le groin qu'il a pris avec, euh, avec ce nerf. Ouais. Et puis, cette mécanique de D3 plus 3, moi, je trouve que c'est une des mécaniques les plus fortes actuellement, avec le moins un dégât. Euh, faire, faire des dégâts stables, quand vous commencez à, en jouer, comp en, à jouer compétitif, faire des dégâts stables, c'est vraiment, vraiment une mécanique sur laquelle il faut sauter quand vous l'avez. Et il y a aussi un secondaire qui n'est pas dégueulasse. C'est-à-dire que si vous jouez euh, pas de véhicule, vous pouvez en cacher un au fond de tour, et en fait, si vous en fond de cours, et si vous détruisez l'adversaire plus de véhicules qu'il ne vous en détruit, vous scorez des points. Sauf que bah, vous avez votre petit véhicule de fond de cours que l'adversaire pourra très difficilement venir chercher. Du coup, ça vous permet de gratuitement gagner des points sur un secondaire. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ça pèse dans la balance. Ce qui clôture notre deuxième tiers pour... Passer la passerelle vers les top codex vraiment les tu l'as très bien dit bob tout à l'heure vers les prédateurs de la méta, qui ont tendance à évoluer euh, de manière assez euh, assez systémique avec les sorties euh, sauf peut-être pour un ou deux codex qui commencent à poser leurs fion euh, en haut du panier depuis un petit moment. Hein. On, a, on a envie de les voir chuter. Euh, en l'état, on a quand même pas mal de, de, de prétendants dans ce, dans ce premier tiers qui sont arrivés, on va dire, dans les 3-4 derniers mois. Hein. Euh, et on va commencer euh, par, euh, par un chapitre que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y, y a deux chapitres Space Marines dans, dans, dans ce premier tiers. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup euh, qui est les Iron Hands. Eh ben, euh, L'Iron Hands, euh, lui, avec son supplément V8, eh ben, il a survécu à toute cette première euh, saison V9. Euh, L'Iron Hands, on ne le présente plus. Euh, L'Iron euh, c'est des gros drinouts. De euh, et en fait, euh, sur euh, cette fin de méta, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'Iron il, il tire très bien. Euh, il a la capacité de vous, euh, de vous impacter hyper, hyper fort en alpha via des pods avec des devas à l'intérieur, ce qui lui permet de profiter de sa super doctrine. Mais derrière, euh, au corps à corps, il se défend plutôt bien puisque très souvent, en fait, c'est pris en chapitre euh, successeur. Et donc, en fait, quand vous avez des vanguards qui tankent déjà bien avec euh, les traits Whirlwind of Rage et Borny Rose, eh ben, au corps à corps, euh, ça, ça rigole pas trop. Et, euh, et en plus de ça, euh, L'Ironen, globalement, il dispose des, des outils pour contrecarrer l'anti-char adverse, notamment avec les tirs sans ligne de vue, comme le Scorpus. Donc, ce qui fait que ça lui permet de, de, de conserver un peu ses dreads. Et euh, sur les Dreadhout, je pense que ce que Aimé viendra compléter euh, ce que je dis, mais il y avait une, une prédominance hein, des, des dreads Redemptor des Contemptor. il y avait des tricks en plus pour rendre les Contemptor personnages et inciblables. Donc, euh, de quoi faire des, des choses, des builds compliqués euh, à affronter. Bah, en fait, ouais, c'est surtout le combo de, de jouer d'une à la base d'une armée de tir, c'est-à-dire euh, l'Ironend, ça a longtemps été considéré comme une armée de tir, euh, parce que la doctrine s'oriente vers des buffs euh, de létalité au tir, mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, cet alpha de tir peut s'obtenir euh, en, en gagnant la reroll euh, des, des 1, de ne pas avoir le malus, donc on a un alpha, euh, un early game, si on veut, très impactant, tout en ayant un, un mid game et un, et un late game assez... Euh, autant violent à travers des unités d'impact pack de close, il euh, y a pas mal de choses qui sont qui sont pas vues en fait. En, faut savoir que l'Iron a pas mal de, de stratagèmes sur le close, euh, notamment euh, un qui fait que les, les blessures de 6 font deux font deux blessures. Donc, quand vous relancez les, les jets de blessures avec des griffes, par exemple, ça commence à devenir sérieux. Euh, vous avez également euh, la, la puissance géno-forgée euh, du Codex SM qui permet de fiabiliser les, les blessures aussi, euh, avec des armées qui pourraient, avec une, arme, une unité qui pourrait relancer l'intégralité de ses jets de touches pour générer des jets de blessures automatiques. Enfin, on a, on a quand même des options de, de clause, tout en ayant également des options défensives à base de. Bon, bah cette unité, elle a un fin de peine à 5. Euh, voilà, c'est quand même c'est quand même intéressant. Euh, voilà, c'est une armée très polyvalente qui va jouer sur toute la longueur de partie et qui va jouer sur les soufflements adverses pour pour remporter la victoire. Autre belle surprise de ce premier tiers, c'est l'avènement des Black Templars. Alors, je prends juste une minute. Euh, pour glorifier les joueurs Black Templar qui ont connu, on va dire, leur hors de gloire en V6, hein, c'est un codex qui avait en euh, V5, V6, qui avait eu euh, vraiment, qui avait déjà un codex à lui tout seul et qui avait connu euh, euh, un impact assez important en termes de jeu et qui, euh, petit à petit, avait disparu en V7, V8 et qui n'avait même plus de supplément de codex à, comme l'ont eu d'ailleurs hein, les Imperial Feast, les Iron End, etc. Et là, on a eu cette belle surprise euh, de Games Workshop en cette fin d'année, qui est le euh, supplément de codex Space Marines Black Templar avec une mécanique de vœux et surtout euh, des bonus de tanking qui sont assez impressionnants et qui permettent au Black Templar de se hisser au top de notre classement. En fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête avec le Black Templar, c'est que c'est en gros un Space Marine de base qui tire comme n'importe quelle Space Marine et qui close comme n'importe quelle Space Marine. Sauf que vous avez des outils, euh, moi j'en vois notamment trois euh, qui sont extrêmement forts, c'est notamment la mécanique de vœux qui fait que l'intégralité de votre armée a une vue à 5 et n'est blessable que sur du 3. Euh, gagner une invue à 5 sur toute son armée, ça veut juste dire que vous allez globalement euh, gagner un tiers de résistance en, en général. C'est pas tout à fait vrai, mais, mais globalement, on, on disait pour les, les, les SM des tiers précédents, que euh, ce qui faisait très mal, euh, c'était euh, le fait que sa sauvegarde d'armure de 3 elle se retrouvait facilement à ne plus, avoir du tout, à ne plus en avoir du tout, et, et entre guillemets, on pouvait assez facilement être blessé. Ben là, c'est plus le cas, vous n'êtes plus blessé jamais à 2+, et vous avez toujours le, la possibilité d'avoir votre invue à 5. Ça, c'est déjà les buffs euh, passifs. Toutefois, il y a également des buffs extrêmement violents. Euh, je pense notamment à la litanie qui fait que vous allez avoir un philopène à 5 sur sur une unité. Euh, et ça, ça, ça, ça combote très bien avec les espèces de, de reliques qu'on met sur les personnages, enfin, en tout cas sur les sur les champions d'unité en général. Euh, il y en a deux qui sont extrêmement forts. C'est Le premier, c'est le moins un dégât. Quand vous avez une unité de Terminator euh, avec un sergent qui a 4 PV, qui réduit les dégâts de 1, qui en plus de ça, euh, a un open à 5 et du coup est relevable, en, en gros, euh, votre unité de Terminator, vous allez galérer à la, à la, à la tuer en fait. Vos adversaires ne vont pas la tuer. Et, et, et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que c'est des unités qui sont quand même hyper impactantes. Euh, je veux dire, un pack de, de Terminator BT, euh, si ça commence à relancer les touches, euh, ça va quand même faire très très mal. Euh, on a quand même euh, accès à des, à des marteaux à force neuf dans ce codex, donc il euh, y, y a quand même de, de, des options de létalité importantes. L'autre euh, petite relique que je pense, c'est l'ignore PA-1-2, qui bien placée sur un, une unité peut être assez embêtante, euh, souvent avec les gravistes, ce genre de choses, euh, vous ignorez la PA-1-2 et vous avez en plus euh, des possibilités d'améliorer votre sauvegarde avec des stratagèmes génériques. Euh, donc voilà, c'est quand même des, des options de jeu qui sont très fortes. Et enfin, la dernière chose qu'on ne voit pas forcément venir avec le, le Black Templar, c'est que c'est extrêmement rapide. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'advance pas et charge, mais c'est une advance fiabilisée qui va en général faire 5. Donc quand votre armée entière double son mouvement sans possibilité de charge, c'est vrai, mais vous vous retrouvez avec une espèce d'enclume qui avance milieu de table dès le tour 1 ou 2, et il ben, faut la sortir, quoi parce que si vous la laissez sur table, ben, elle va prendre les objets. Et si vous lui rentrez dedans et vous vous loupez, eux ne vous l'ont pas. Donc, euh, c'est quand même un, quand même un, un codex qui, que quand on a vu arriver, tout le monde n'était pas forcément… Euh, euh, on n'a pas vu le truc arriver. Et en fait, on se rend compte que certaines mécaniques sont hyper fortes. Euh, Je n'ai mmh. pas parlé de la résilience, mais il y a aussi euh, le fait que les BM, vous allez les ignorer sur des 5 et 6. Ça, ça rajoute encore de la protection euh, dans une méta où la BM commence à devenir assez importante. Donc, euh, c'est donc assez, assez fort. C'est un codex qui est assez fort et qui a des litanies extrêmement fiables, extrêmement fortes, non contrables. Donc, euh, voilà, c'est un codex qui est assez riche et qui, ouais. euh, qui est quand même assez fort. Et pour rajouter pour ce que dit Aimé, en fait, tout le système de litanie finalement, c'est leur psy à eux mais il est non contrable Personne ne peut contrer des litanies, donc en gros, eux, ils font de la magie, entre guillemets, euh, à leur sauce. Euh, ce qu'on avait vu, je me souviens, on l'avait lu ensemble, euh, aimé le codex, en tout cas, euh, on l'avait partagé, les strats sont bons, ils ont des strats qui leur ouvrent des trucs de jeu qui sont, qui sont dingues, hein. ne serait-ce qu'on pense tous aux, aux, aux Crusaders qui avancent et puis euh, qui largue tout le monde, euh, ça c'est costaud. Et ils ont des persos, ils ont quand même des persos gros tons, euh, qui synergisent vachement bien l'armée, et, euh, et qui font mal, hein. qui tapent quand même comme des vaches quoi. Il ouais, combat en fait, énormément. Il le... énormément. C'est vrai que donner des donner des fil no pain en bulle, c'est extrêmement fort. D'avoir des, enfin, ils ont même le personnage Chaplin qui euh, est capable de vous dire, ben, vous ne lui faites que des dégâts. Hein. Voilà, j'ai 7 PV et, et ben, tu passes 7 PV. C en, c en fait, c'est les nouvelles mécaniques là que que, que ce codex induit, euh, bah, celles, celles que je viens de décrire, mais les, celles que vous avez décrit également là, tous tous deux justement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un tel cumul de règles. Là, on est vraiment sur la logique de cumul de règles très adaptées à la version euh, qui, qui vous donne, euh, qui vous donne euh, des, une capacité dingue. Enfin, ne, ne serait que vous avez quelques personnages en fait, au centre de votre dispositif et euh, quand vous avez des captains euh, qui donnent des, des, des, des bonus pareils à vos unités, euh, ça devient très compliqué pour l'adversaire de les gérer. Et, euh, non, non, c'est vrai Donc, que le BT, euh, le BT a des captains vraiment très très beaux. Et d'autant plus que les escouades de ligne Black Templar, elles sont cheap. Je vous rappelle que le Crusader, en fait, on est moins cher qu'un Intercessor. Donc, en fait, vous pouvez faire vite des gros packs, comme on a dit, hyper synergisables. Et, et donc, ouais, ces Crusader. je sais plus, je crois que c'est 18 ou 19 points l'Intercessor, entre guillemets, l'Intercessor-like. Donc, ça... C'est dingue et je me demande si ce ne sera pas le futur de notre SM d'ailleurs, le <rire> futur de l'Intercessor de. Alors pour de ceux que, hein. pour ceux que ça intéresse, hein, pour, en ce qui concerne les Black Templars, sur la chaîne on a on a réalisé la, la review de, du supplément de Codex. Vous avez aussi un rapport de bataille euh, Black Templar contre euh, contre les Craftworld et vous avez aussi sur euh, le site CreativeWarGame.fr, j'avais fait euh, à la sortie du supplément, j'avais fait des propositions de listes justement qui reposaient sur euh, Grimaldus et, euh, et notamment les les les, les, les reliques des sur, euh, sur les sergents donc si vous voulez vous renseigner un petit peu plus il y en a déjà fait pas mal de pas mal d'analyses là dessus donc n'hésitez pas euh, ça se passe sur creative wargame je vous propose qu'on monte d'un étage encore même si on n'a pas déterminé dans ce top vraiment des, des paliers de, de puissance hein, on, est, on est globalement sur des codex qui interagissent très bien avec le top code avec les, le, le, le, le top tiers euh, c'est les excellentissimes chevaliers gris euh, qui d'ailleurs n'ont même plus le nom Chevalier Gris en français, c'est les Grey Knights. Bah, les Chevaliers Gris aujourd'hui, euh, ils sont imposés relativement haut dans la méta. Ça tient à pas mal de choses. D'abord, en fait, c'est une armée qui est très bien équilibrée. Ils se déplacent vite, ils closent fort, ils tirent fort, ils font du psy. Donc globalement, ils font tout bien. Euh, ils ont quand même donc deux datasheets qui sont au dessus du lot qui sont les interceptors qui leur permettent de se déplacer très très vite donc de se projeter sur la map et bien sûr, euh, le euh, Nemesis Drainite, donc qu'on va retrouver en grand Master hein, pour euh, le format qui fait très très mal, notamment le Grand Master avec euh, euh, la capacité en fait, de se téléporter quand on lui tire dessus. Donc en fait, un redéploiement hyper rapide. Donc en fait, euh, ça donne un peu des, des nœuds euh, dans le cerveau à l'adversaire, parce que euh, quand vous lui tirez dessus, il apparaît à un autre endroit. Donc, euh, est-ce que je lui tire dessus, mais dans ces cas-là, bah, peut-être qu'il va venir me renfoncer sur un autre flanc. Donc ça, c'est pas mal. Et puis l'autre truc qu'il faut rajouter, en fait, c'est qu'ils ont un très très bon euh, secondaire ils ont un secondaire qui permet de scorer très très vite et très très fort on ajoute à ça euh, tous les ventailles de psy avec des pouvoirs psy qui sont spamables. et eh oui ma bonne dame c'est à dire que contrairement aux autres codex où normalement euh, votre pouvoir psy vous pouvez le lancer qu'une fois sauf pour le smite donc le châtiment pour, euh, pour pour ceux qui, qui, qui lisent les règles en français, eh bien, eux, en fait, ils ont la capacité de pouvoir lancer plusieurs fois le même pouvoir en augmentant le, le seuil de difficulté. Donc, tout ça ensemble, ça fait quand même que le GK est très bien. À noter quand même qu'il a, il a un prédateur naturel qu'on abordera un peu plus tard, mais il y a un style de jeu d'un de, de, des codex qu'on qu va aborder qui, qui lui pose quand même souci. Ouais, le, le Grey Knight, excellent codex, moi j'aimais juste euh, pour seule et unique réserve que jusqu'à présent on a vu euh, beaucoup tourner un espèce de, de, de build monoliste qui consistait à spammer bah, les deux entrées dont tu as parlé. Euh, on peut, on peut s'attendre euh, très facilement à, à avoir un, un up en point pour ces unités et puis peut-être une nouvelle approche de la part des joueurs de, de ce codex qui en l'état est excessivement fort. Ils ont d'autres armes aussi hein, qui, qui sont très bien. Vous avez des capacités de vous redéployer avec des traits de seigneur de guerre. Euh, tu t as parlé de la, évidemment de, des disciplines psy. Mais on, a, on pense immédiatement à, à la gate avec encore une fois ces bonus de mobilité qu'on peut... À claquer à n'importe quel moment de la partie avec une fiabilisation qui est quand même très stable sur le domaine psy, donc on, on aime on aime les GK, euh, on n'aime pas forcément les affronter, euh, mais on aime aussi euh, les peaux vertes, on adore les orques, moi je suis très content de pouvoir dire qu'on a des orques en top tiers de la méta actuellement, c'est un codex qui est riche, très très très très riche en data datasheets, euh, qui est riche en gameplay, euh, qui est riche euh, ne serait-ce qu'en fun en termes de jeu aussi, parce que euh, c'est un vrai plaisir de jouer orc, on peut le réinventer à l'infini ce codex, et, euh, et mine de rien, j'ai réfléchi un petit peu euh, quand, on, quand on, on a un peu élaboré ce, ce classement, les orcs au final sont quand même très régulièrement en haut de la méta, Hormis sur la fin de V8, sur euh, la fin, fin de V8, début V9, euh, où là ça, ça galérait, euh, sur le début de V9 essentiellement, parce que la fin de V8, le Psychic Awakening leur permettait d'être vraiment très fort. Là, le fait qu'ils reviennent avec un codex, ça les a remis en haut du panier, et, euh, et c'est plaisant d'avoir cette, euh, cette Xenos attitude au top. Manix, qu'en penses-tu? Bah. Bah, les orques c'est vrai que c'est un des codex, euh, codex le plus fou qu'on a vu depuis très longtemps. Pas facile à lire. Au début, on ne comprenait pas comment le faire tourner ce machin, mais en fait, il a quelques entrées sur lesquelles ils ont, ils, ils, ils ont fait une erreur. en fait, Parce qu'on voit qu'ils ont essayé de mettre des garde-fous partout, sur plein de choses, sur plein de règles, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Euh, actuellement, il y a quelques entrées, principalement les, les véhicules. Hein, on, on a vu qu'ils voulaient mettre ces ces véhicules en avant, ils ont réussi, ils ont réussi leur coup, il n'y a pas de doute, mais, euh, mais à un tel point que, euh, heureusement, ils ont appliqué un, une première limitation euh, avec, euh, avec la, la, la data slate qui est, qui est sortie, euh, qui empêchait du coup de reproduire les unités de scrapjet, de squeak buggy et tout ce qui va avec, et bien heureusement, parce que c'est vrai que ça, ça, ça délivre un tel volume de tir euh, que, que, que, bah, que ça devenait frustrant en fait pour l'adversaire également, et... Ils ont, ils, ont, ils ont vraiment commis une petite erreur à mon sens sur, euh, sur la façon d'écrire le, le bonus freebooter qui est manifestement au-dessus de tous les autres c'est c'est c'est vrai que ce plus un pour toucher au tir euh, rend le codex euh, absolument absolument dingue et euh, source de source de grande salière pour l'adversaire c'est une c'est cer une certitude mais pas que on a on, on a vraiment un tas d'entrées enfin le, le kill rig est une unité dingue parce qu'elle permet de tout faire c'est un personnage c'est un psycheur, c'est un, un véhicule euh, il réduit les dégâts il envoie du psy il fait de la touche auto enfin c'est un cumul de règles hallucinant qui vous permet de contrôler les, obje les objectifs, qui vous permet de mettre la pression à l'adversaire, qui vous permet un redéploiement parce qu'ils ont un stratagème qui, leur qui vous permet de mettre n'importe quoi en fait. En fait, ils il, il cumulent quasiment toutes les règles dans la V9 qui sont fortes. Euh, Jusqu'au fight last, mais bon, qui n'est pas souvent joué. Et encore, là, la, dernière sortie, euh, du, la dernière sortie de, de, de janvier, eh bien vous amène une nouvelle façon de jouer avec, avec la Speedmob et vous donne envie également euh, d'entrer de, des motos, d'entrer de nouvelles unités, qui, des, des, des copters qui gagnent vraiment des galons, de, des, des galons avec cette sortie. C'est un codex qui va être, euh, à mon avis, c'est un codex qu'on va voir pendant longtemps. Dans le top, je pense, en tout cas, je ne pense pas qu'on va dégringoler très très vite parce qu'il est extrêmement riche, parce qu'il est extrêmement fort et parce qu'il a Quasiment toutes les mécaniques qui sont, qui sont là, disponibles dans le codex, faut, faut juste baisser pour les ramasser, et, euh, et qu'il a peu de matchs négatifs. En fait actuellement. Il va extrêmement vite, il tire extrêmement fort, il tape extrêmement fort, et aussi il est extrêmement swag, on va pas se mentir, euh, le, le, le principe <rire> de pouvoir de jouer des, des, des figurines qu'on peut customiser euh, euh, de, de, de, des façons les plus farfelues, c'est quand même très plaisant et c'est généralement des choses qu'on peut pas se permettre sur, sur d'autres types d'armées. Donc ça c'est aussi qu'ils font. C'était une petite parenthèse modélisme parce qu'après tout on, on joue un jeu de figurines et il faut quand même aussi mettre en valeur le, le swag total des orques. Et en parlant d'armées complètement swag, euh, dans le top de la méta actuellement, euh, ils reviennent de loin, mais ils sont revenus très forts petit à petit. Et là, vraiment, euh, on a un supplément White Dwarf qui projette le codex Tyrannide en tête du classement. Aimé, est-ce que tu es saucé complètement de voir euh, ton codex de cœur euh, au top du top euh, Écoute, en, en vrai, non. Euh, mais je ne vais, vais pas rentrer dans, le, dans les détails mais en vrai non parce que je n'aime pas jouer la même chose que tout le monde et je trouve que tu, tu l'as dit hein, très justement le, le codex tyranny était je me souviens classé très bas en, en, en, pendant la méta V9 et il est monté petit à petit euh, jusqu'à aujourd'hui être euh, probablement dans le top 3 des meilleurs codex euh, mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que je, déjà je trouve que le codex est appauvri c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne joue plus qu'une seule flotte ruche, euh, on ne joue plus que 4-5 unités, euh, parce que c'est ces unités-là qui ont été la cible de ces buffs, et en ça, je trouve que c'est dommage. Euh, voilà. Euh, fort est de constater qu'aujourd'hui, euh, le, le, le supplément Crusher, et c'est de cela qu'on parle, surtout quand on parle du tyranny de top codex, euh, c'est excessivement fort pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'on gagne une mécanique qu'on a, entre guillemets, cité comme un, un cancer, entre guillemets, pour pas mal d'armées, le, le moins 1 dégât, en fait, quand vous avez une méta qui est basée sur du dégât 2 ou dégât 3, et que vous accédez à un moins un dégât euh, sur toute l'armée, en gros, pour ce qui est des monstres, c'est excessivement fort, Effectivement, ce, cette réduction euh, généralisée euh, a rendu les monstres tyrannides qui étaient parfois un petit peu en dessous euh, en termes de datasheet, de, hein, parce que je, je vous faire remarquer que c'est le seul codex encore V8 aujourd'hui, même si on peut s'interroger sur sur le fait que, est-ce que le tyrannide est aujourd'hui un codex euh, V9 euh, Voilà, en, en tout état de cause, euh, l'ajout du, du supplément Léviathan a, a renforcé un bulle existant, mais à, ma, à, à mon sens ne permettait pas aux tyrannides d'accéder au top 1, euh, parce que les half étaient cette ressource hyper violente, mais étaient quand même une unité facilement contrable si on a les outils pour. Et, que, et donc, euh, on ne peut pas reposer un codex sur une data sheet qui est contrable. En revanche, euh, maintenant, avec le Stampede, on a quand même des choses extrêmement violentes. Euh, voilà On a ce prince ignore un vu qui, qui va faire 32 pas de mouvement et puis charger qui va être euh, honnêtement si bien joué, euh, incontrable par votre adversaire, et moi bon, au dernier tournoi que j'ai fait, cette figurine sur trois rondes a tué 2000 points d'armée, euh, bon, euh, voilà, on parle de trade, hein, quand une figurine tue euh, dix fois son, son, son coup en points sur un tournoi, c'est clairement euh, qu'il y a un problème. <rire> euh, voilà, je, je pense qu'il y aura des corrections sur, sur ce truc-là, euh, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont curieuses. Euh, mais, mais objectivement c'est aujourd'hui un très très bon codex euh, parce qu'il il a des outils de, déjà de, de trade compliqués pour l'adversaire hein. aujourd'hui qu'est-ce que vous envoyez sur un monstre type Dimasharou qui réduit les, dé les dégâts de 1 et qui va potentiellement vous découper si vous le tuez pas euh, comment gérer euh, des high qui vous pilonnent euh, comment gérer un prince qui fait 32 pas de mouvement voilà c'est clairement compliqué Je, ce, ce codex aujourd'hui est et en fait, à une, à une limite, il faut en avoir conscience, c'est les PC. C'est-à-dire que le codex tyrannique de base n'a pas changé, donc les unités font toujours la même chose. En revanche, ces unités ont gagné des strates qui les rendent complètement dingues, des, des strates ou des pouvoirs psy, enfin, en tout cas des, des ajouts, mais le, le, la tatachite est restée la même. Et donc, euh, en fait... on on s'aperçoit que les PC sont un peu l'essence du tyrannide, et, et donc euh, il faut les jouer très très très... Enfin, chaque PC dépensé doit être justifié sur un plan macro, et c'est la limite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer deux fois avec Voyager toute la partie, euh, taper trois, deux fois avec vos monstres, enfin, à un moment, il y aura des choix à faire. Euh, et, et voilà. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est aujourd'hui un codex qui se joue, qui se joue un peu d'un seul tenant, un peu comme les GK, c'est-à-dire que il euh, y a quelques datasheets qui, data qui, qui brillent et qui nécessairement éclipsent les autres. Et donc, du coup, ça fait perdre un petit peu en richesse du codex tyrannique, qui était l'un des codex les plus riches euh, à travers ses flottes ruches, à travers ses, son nombre de datasheets. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, le léviathan le crusher se positionne très très fort dans la méta. Euh, à voir euh, comment les choses évoluent. En tout cas, moi, je suis à peu près convaincu qu'il y aura des, des corrections. On verra. Euh, voilà. On verra comment comment le Codex euh, continue à se porter. En tout cas, euh, voilà. Je, je en tout cas, codex... pour l'instant, il se porte euh, en termes de métal, il, il, il se porte bien. bien. Ouais. Et du coup, ce qui nous permet de passer, de franchir notre notre dernière euh, dernière étape euh, pour l'accession au top Codex, on va dire. dirais même que le que le drucari a, a peut-être tendance parfois à même se détacher du du, du du top 1 et être top codex euh, de par le fait qu'il qu trône sur le classement depuis maintenant bah, depuis la sortie du codex hein, en vérité je, je me rappelle d'ailleurs à l'époque on avait fait le, la review euh, Drucari avec Per Castor et Zeka qui sont deux excellents joueurs euh, Drucari et euh, et ce, ce, ce le, cette review avait été conclue par des propos euh, euh, assez euh, tranchants de Castor qui nous disait on part sur une euh, on part sur une saison de dépucelage ». Euh, pour les joueurs qui vont affronter le, le Drucari, et, et, et fort est de constater qu'a priori la saison perdure, qu'on est, est sur du long terme. Le Drucari est encore là, malgré une data slate qui avait vocation à réduire ses coups en points, il est encore là et il trône, euh, il trône sur la méta. La parole à nos commentateurs. Bah écoute, je pense que t'as tout dit. Hein Est-ce que le Drucari finalement c'est pas l'ADN de la V9 Dans le sens où il se projette vite euh, et bien. Euh, il a des très bonnes data sheets, il a euh, des impacts qui sont très forts, mais il a des très bons trades, parce que c'est des unités qui certes son culnues, mais quand elles vous impactent, elles vous font mal. Il a la capacité de mettre du fight last. Euh, quand il s'agit d'avoir de la résilience, et on l'a vu justement, c'est le concept qui marche bien de ces derniers temps, on utilise les coven pour avoir euh, des, euh, des unités qui ont moins en dégâts, un film no pain à 5. Euh, ça commence à être euh, à faire un, un bon gros quand même paquet d'outils euh, on a des secondaires qui sont forts normalement avec le secondaire Erdzempray euh, puisque le gameplay euh, du Drucarry c'est de vous enfermer chez vous pour vous empêcher de vous répandre sur la table et de vous faire très mal et donc en fait Erdzempray euh, le, le concept du, du secondaire en fait c'est euh, le Drucarry marque deux points euh, par quart de table vous n'êtes pas donc pour un gameplay qui vous enferme c'est l'idéal et puis, bah, quand on regarde les stats à la fin, euh, il a pris un premier nerf, mais les joueurs ont été sur d'autres datasheets, puisque toutes les datasheets sont bonnes, tout est exploitable. Les sous-factions qui, à l'intérieur, permettent de rendre les datasheets encore meilleurs qu'elles ne le sont de base. Euh, donc, on est vraiment sur quelque chose de très stable. Et puis, bah, quand même, un win rate total à la fin de cette saison de 63%. Euh, quand on veut qu'un jeu il ait un minimum d'équilibre, il faut qu'on oscille. C'est la théorie hein, des concepteurs de jeu entre 55% et 45%, parce qu'il y aura toujours des gaux tiers et des lots tiers. Mais on essaie d'avoir un écart entre 10%. Ben là, 63%, je pense que voilà, on était dans l'air euh, clairement du Drucari pour cette saison alors après c'est un propos également à mesurer en ce sens où euh, le Drukhari, même s'il reste incroyablement fort hein, faut pas plaisanter euh, il a pris je sais plus trop quatre nerfs pas loin hein, rien par rapport au codex vani enfin euh, rejouer le codex tel qu'il est écrit dans sa première version vous allez halluciner mais en fait c'est un codex qui actuellement est prenable par les aller peut-être six euh, euh, premiers codex euh, c'est un match qui va se jouer. Ce qui est dingue avec ce codex, c'est que malgré le fait qu'il se soit fait nerfer un certain nombre de fois, eh ben, il va stabiliser souvent euh, les points qu'il met. C'est très compliqué de mettre plus de 15 points à un en fait. Vraiment, c'est très compliqué, même quand tout va dans votre sens, c'est vraiment compliqué de mettre une victoire contre un trucari. Et c'est là qu'on voit la marque d'un grand codex, et je suis parfaitement d'accord avec toi. Euh, il, il, il cumule trop de règles, trop il a en lui quasiment toutes les règles qui sont fortes en V9. Quasiment toutes. Et, et le pire, c'est que quand on, on, on calme une unité d'un côté, eh bien, euh, lui, une unité de l'autre côté se révèle en fait vachement bien. puisque on, à la comparaison, eh bien, au final, autant prendre cette autre unité pour faire, pour faire quelque chose de nouveau. Quand il ne nous baisse pas les points sur, par exemple, les grotesques, parce que pourquoi pas Enfin, c'est vraiment un codex assez hallucinant hein, dans, dans, dans sa capacité à, à, à être réinventé, à, à avoir quasiment toutes ses unités, toutes ses datasheets euh, jouables, quasiment, hein, honnêtement, hein, même, euh, même le Tantalus de Forge World, il est jouable et il est très très bien, en fait. C'est vraiment un codex hallucinant pour ça. Je pense pas qu'il soit au-dessus des euh, 3-4 euh, du top, là, euh, que ce soit GK, Ork, Nidruk. à mon avis c'est bonnet blanc blanc bonnet, mais... Euh, il, il est tellement stable que quand vous affrontez un arrive, vous pouvez jamais vous dire que c'est gagné jamais et ça c'est vrai que c'est fou pour clôturer globalement ce, ce, ce classement je dirais que quand on, on, on évalue un petit peu euh... D'une manière un peu extérieure, les, les, les tiers qu'on vient de classer. On voit vraiment qu'on a dans notre tier 4 euh, quasiment que des factions qui n'ont pas de codex. Hormis les chapitres Ravenguard et Imperial Fist. On est sur des codex, des, des, des, des factions qui ont, sont en attente du codex V9. Ou alors pour le Gen Sealer Cult qui vient juste de l'avoir, mais on l'a pas pris en compte dans ce classement. Ensuite, on a euh, dans notre. Dans notre tiers middle, divisé en deux parties, on a quand même dans la partie haute une bonne partie des nouveaux codex V9 avec Custo, Thousand Sounds, Sœur de Bataille, Adeptus Mechanicus. Et un petit peu en dessous, on retrouve le Necron, la Death Guard et quelques codex V8, même s'ils ne sont pas très, très nombreux. Et enfin, dans notre tiers haut... Euh, on se rend compte qu'on a euh, des factions qui ont une appétence particulière au tanking. Euh, les Iron Hands, les Black Templars, hein, vous l'avez très bien spécifié, euh, leur atout numéro 1, c'est la tankness, c'est l'invulnérable, c'est euh, toutes les capacités de, de Finno pain, euh, la transhumana 3+, etc. Donc la tankness pour les deux chapitres, Black Templars, Iron Hands. Euh, pour les orques et les tyrannides, c'est la même chose, on a des figurines... Euh, qui repose aussi beaucoup sur leur endurance et leur capacité à durer dans la partie. Et les GK, bah mine de rien GK et Druk, c'est pareil, euh, on a de l'invulnérable, on, on a du châssis, on a des figurines qui, ont, qui, qui, qui vont vite, etc. Donc on a vraiment ce, ce, ce, je dirais ce, ce premier tiers de classement qui montre vers quoi s'oriente euh, la méta. Après, à vous. Euh, Abonnés de Creative Wargame et joueurs de tous horizons euh, de Warhammer 40 000, de, de vous réadapter et de, de, de tenter de contrer euh, ces prédateurs de la méta. On arrive donc à la fin de notre classement de début d'année 2022. Je tenais déjà à vous remercier tous les trois Bob Manix et Aimé pour votre participation. Et pour la, la clarté des propos que, que vous nous avez partagés, c'était vraiment, vraiment hyper intéressant d'avoir ce, ce retour d'expérience. Donc d'ores et déjà, merci à vous trois. Et puis pour le travail aussi fourni, puisque vous avez relevé le défi de vous coordonner et d'établir un classement clair. Et je pense que la mission est accomplie. Donc bravo, bravo à vous trois et un grand merci à vous. Un grand merci de la part de, de tous nos abonnés, évidemment. Et puis, euh, j'espère que le, le format Top Player Podcast euh, vous plaît. Encore une fois, n'hésitez hein, pas à, à commenter si ça vous plaît. N'hésitez pas à, si, à commenter si vous aussi, vous avez votre propre classement méta. Mettez-nous ça dans les commentaires. Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur, euh, sur tous nos réseaux. Vous avez les liens dans la description. Ça fait absolument plaisir. Et puis, euh, je clôturerai ça euh, pour à l'ouverture on va dire en vous disant qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle analyse metagame pour d'autres formats top player podcast mais en l'occurrence en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le classement Metagame. On va se retrouver très bientôt pour réévaluer tout ça. On attend un petit peu les sorties, les retours de jeu, les tournois, évidemment. Puisque euh, bah, je sais que vous, déjà, vous êtes engagé sur les différentes ligues euh, du format qualificatif. On a d'autres gros tournois qui arrivent. Et, euh, et donc, on est très impatients. Et le chapter, mon bon tournoi. Oui, oui évidemment. Le chapter, évidemment, évidemment, le chapter euh, 2022, euh, qui va venir redistribuer les cartes et qui va nous relancer dans une nouvelle saison s'annonce, à mon avis, euh, riche en rebondissements. Ouais, tout à fait. Et en coup de gun et, et coup de gun oui, effectivement, on a le, le taux qui va arriver, et puis bien d'autres codex encore. Encore merci à vous, merci de nous avoir écouté. on espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative War Wargame. Je vous dis ciao, les seigneurs de guerre